Euh, donc, on vous remercie euh, d'être avec nous aujourd'hui. Et évidemment, on, on va remercier euh, les trois participants à cette euh, table ronde. Donc, euh, Yves Gingras, hein, qui est, vient de l'Université du Québec à Montréal, Maboula Soumaoro de l'Université de Tours, et Michael stambolis Ruschdorfer qui vient de l'Université Bordeaux-Montaigne. Donc, ils ont accepté euh, de participer à cette table ronde sur laquelle je vais dire quand même quelques. Euh, enfin, je vais rappeler les éléments de. De, de contexte comment elle a été élaborée donc c'est plutôt une idée quand même de Sébastien Mort, Véronique Béguin qui va peut-être nous rejoindre on espère euh, et de Mathieu on m'a contacté dans un deuxième temps pour être la modératrice euh, donc au fond je vais, je vais pourquoi cette table ronde euh, donc quelques éléments hein, de, du contexte qui euh, qui a euh, prévalu à, à son organisation donc euh, comme tout le monde le sait Certaines catégories d'universitaires français euh, et en particulier les américanistes ont été, enfin les anglicistes et les américanistes ont été l'objet d'attaques, par exemple, de la sphère politique euh, ces deux dernières années, notamment sous la forme d'accusations d'islamo-gauchisme. Euh, donc euh, ça, c'est un élément un petit peu, comment dire, objectif, qui a beaucoup frappé notre communauté. Par ailleurs, un certain nombre de collègues ont fait remonter le fait que certains enseignements ont été remis en question par des étudiants. Donc, par exemple, il y a des étudiantes ou des étudiants qui refusaient de lire un Nabokov, par exemple. Et d'autres étudiants ou étudiantes ont pu exprimer leur réticence par rapport à un corpus littéraire parfois très contemporain et qui soulevaient des questions de société, hein, donc en réclamant le retour à Shakespeare, par exemple. Euh, ces, ces différents phénomènes venant à la fois de la société euh, civile, euh, mais aussi du monde politique, euh, de notre milieu euh, propre, nous confortent dans l'idée que notre profession et nos disciplines subissent en fait une crise de légitimité et d'autorité qui, qui émane aussi bien des milieux gouvernementaux et politiques que d'un public étudiant qui est parfois dirigée chez nous euh, par défaut. Cette situation nous a interpellés, d'où la nécessité de cette table ronde qui fait écho au thème du Congrès et constitue un débat euh, plus général consacré aux libertés académiques. Euh, ces libertés académiques ne font pas l'objet d'énormément de littérature scientifique spécifique en France. C'est ce que nous rappelle Olivier Beau, un juriste qui a récemment... Euh, Consacré un livre au sujet justement parce qu'il voyait que dans le monde anglophone il y avait énormément de publications et très peu en France. Et donc il, il, dans, dans ce livre qui est sorti à l'automne 2021, que je, que je sache, euh, il, qui s'appelle « Le savoir en danger », il nous rappelle euh, la définition euh, de la liberté académique, en tout cas selon lui, euh, évidemment cette définition ne peut pas euh, totalement épuiser le sujet, mais il se trouve que... Euh, la liberté académique est un terme à l'origine allemand, adopté par les pays anglophones, et qui renvoie plutôt à des libertés universitaires, comme on les appelle en France. Les, euh, et ces libertés universitaires en France, c'est tout d'abord euh, que les lieux universitaires jouissent d'une franchise de police selon une tradition médiévale, et que les universitaires ne peuvent être sanctionnés que par leur père, la franchise de juridiction, conseil de discipline. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fameuse liberté académique eh bien, Sur le plan théorique, c'est la condition d'exercice du métier universitaire qui consiste en l'invention du savoir. Les universitaires doivent chercher et enseigner sans émission du politique, sans émission de la société civile, que ce soit des militants, des militants politiques, des militants identitaires, et voire de l'administration des établissements d'enseignement supérieur. Ainsi, un enseignant-chercheur n'est pas tenu par le devoir de réserve face aux décisions gouvernementales à la différence d'autres euh, fonctionnaires, si celle-ci mérite d'être examinée dans le cadre de son euh, travail scientifique. La liberté académique ne s'assimile pas non plus, selon Olivier Beau, à la liberté d'expression du simple citoyen. Il s'agit d'une liberté professionnelle encadrée par des normes, des pratiques et une méthodologie robuste, propre à la discipline. Voilà, donc c'était juste pour rappeler les définitions euh, d'Olivier Beau. Euh, qui n'épuisent absolument pas le, le sujet. Euh, les questions que nous avions à l'origine, à plusieurs, hein, euh, euh, au-delà de ces définitions, c'était euh, comment comprendre la délégitimation qui frappe les travaux de chercheurs et chercheuses en sciences humaines Doit-on l'attribuer au discrédit qui frappe aux, les universités en général Comment re restaurer l'autorité du discours savant en cours Et plus globalement, l'autorité culturelle des universitaires, le faut-il Comment préserver et réaffirmer la légitimité des savoirs universitaires quand les processus de légitimation scientifique sont remis en cause Comment faire face à la conquête du champ scientifique par des figures ayant construit leur légitimité en dehors de ce champ Et est-ce que c'est grave euh, Comment associer les étudiants et les étudiantes à cette prise de conscience d'importance euh, etc. Donc, euh, par exemple, autre dernière question la frontière entre liberté académique professionnelle et liberté d'expression personnelle est-elle vraiment aussi nette que le présente euh, Olivier beau ou qu'on euh, euh, qu aimerait nous, nous le faire penser euh, Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense qu'on est tous conscients de comment dire du foisonnement des questions qui se posent autour de ce débat. Et euh, donc, nous avons proposé à nos trois collègues hein, qui viennent d'univers euh, différents, de disciplines différentes, de s'exprimer chacun pendant en gros cinq minutes à partir de leurs travaux professionnels, de leur, de leur parcours personnel, afin de lancer la, la discussion. Nous allons fonctionner par ordre alphabétique, donc tout, tout simplement, commençant par Yves Gingras qui passera ensuite la parole à Mabula Somauro, qui la passera à Michael stambolis uh, ruchterfer uh, On leur donnera l'occasion de se répondre peut-être les uns aux autres dans un deuxième temps, et puis uh, tout le monde pourra participer à la, à la conversation. J'essaierai de prendre au mieux les, les demandes d'intervention. Voilà, alors on va fonctionner avec un, un micro, ce qui n'est pas idéal faire, en fait. Je, je pense qu'il vaut mieux le passer à la main. Merci beaucoup de votre invitation. Donc, euh, juste pour lancer, euh, parce qu'en cinq minutes, on ne peut pas dire grand-chose, mais donc au moins qu'on essaie d'expliquer qu'est-ce que je fais ici. Euh, probablement que je suis ici en raison, en partie par le fait qu'au Québec, pour des raisons sur lesquelles on reviendra, euh, il y a eu comme ici, comme partout en Amérique, hein, euh, ce n'est pas un, un problème français, ce n'est pas un problème des sciences humaines. Je peux vous donner des exemples en biologie. Euh, C'est un problème général qu'on peut dire qu'il est marginal, on peut dire qu'il n'est pas important, mais il existe. Et donc, il y a amené une, une conjoncture où il y a une crise qui a eu lieu à l'Université d'Ottawa qui est en Ontario, qui n'est pas au Québec. Il y a, hein, le Canada est composé de deux sections, le Québec et le ROC, ROC qui veut dire « the rest of Canada ». Et donc, l'Université d'Ottawa est dans le ROC et il y a une grosse crise et… Et ce qui est intéressant, parce que moi je suis sociologue des sciences, donc j'ai analysé un peu cette controverse, c'est que bien que c'est en Ontario, il y a eu environ 110 articles en français, au Québec, dans le devoir, dans, même en, dans le droit, de, en Ontario, et il y a eu une dizaine d'articles dans, dans les journaux anglophones. Donc déjà, on a, on a une idée qu'il y a une variable linguistique dans ça. Et que cette culture-là vient d'abord, comme on le sait, des États-Unis, et que ce n'est pas un hasard qu'elle a émergé à Ottawa dans un cours qui se donnait en anglais. Et qu'ensuite, ça s'est produit les crises suivantes à McGill, qui est une université anglophone de Montréal, et à Concordia, qui est une université anglophone de Montréal. Donc, il y, a, il y a une variable linguistique. Donc, devant cette crise, le gouvernement du Québec, pour des raisons qui lui appartiennent, stratégiques, etc., a dit on va mettre une commission impartiale. Indépendante, pour prendre le, le, le, le nom exact, une commission scientifique et technique, c'est leur choix des, du titre, c'est pas moi qui appelais ça comme ça, une commission scientifique et technique indépendante sur la liberté académique en milieu universitaire. Donc, une affaire un peu, de, un peu compliquée. Et ils m'ont nommé sur ça, et ils ont nommé quatre professeurs. Et le président, qui, est le, qui, qui à l'époque était vice-recteur aux affaires internationales et, et autochtone à l'Université du Québec à Chicoutimi, Alexandre Cloutier, mais qui était aussi un ancien député du Parti québécois et un ancien ministre du gouvernement. Donc, il connaît la machine gouvernementale. Moi, je pense que j'ai été nommé sur ça un peu à ma surprise, parce qu'au Québec, en pratique, euh, c'est probablement celui qui est intervenu le plus souvent dans les journaux et, je dirais, le plus radicalement clair dans les journaux contre les directions universitaires parce que je termine sur la, le premier lancement, quand on parle de liberté académique, la raison pour laquelle il y a une crise actuelle, c'est parce que les directions ne défendent pas l'académique universitaire. Ils disent oui, oui, c'est important, mais il n'y a aucune, aucun mécanisme de plainte précis. On dit oui, on a une déclaration. Par exemple, on a eu… Donc, dans la commission qu'on a fait, d'ailleurs, ceux qui s'intéressent au détails c'est tout filmé, c'est sur le web. On a eu des, euh, trois jours ou non, cinq jours de rencontres avec les recteurs, les étudiants, les syndicats. On a eu 47 mémoires de déposés à la commission. On les a lues, on les a analysées, on a rencontré les gens. On a fait deux sondages auprès du corps professoral et du corps étudiant. Et on a remis le 14 décembre. Donc, on était nommé au mois de mars… Et le 14 décembre, on a mis notre rapport, qui est accessible sur le web, euh, sur « Défendre et promouvoir la liberté universitaire », qui se terminait en disant que les déclarations des recteurs qui disent « On n'a pas besoin de loi, nous les recteurs, on est pour la liberté universitaire ». La preuve, c'est qu'on a une déclaration. On déclare que c'est beau. Ah, je leur ai dit, mais mon cher monsieur le recteur, la valeur de votre déclaration, c'est la valeur du papier sur lequel elle est écrite. Il n'y a aucun mécanisme, et les preuves sont faites, là, je n'ai pas le temps de les donner, mais c'est une évidence. D'ailleurs, on a une annexe dans notre rapport qui fait tous les cas de litiges il y a eu en une quinzaine, qu'on a, réper qu a répertoriés seulement au Québec et au Canada. Donc, il y a pas mal de cas, puis il y, a, il y en a sûrement d'autres. Donc, on s'est dit, il faut une intervention qui oblige les universités à faire un comité interne avec une politique spécifique. Pas une. une qui mélange euh, les agressions, les plaintes pour harcèlement. Non, non. Il y en a une sur les plaintes qui existe. On en veut une équivalente, structurellement, qui ne porte que sur une chose la défense et la promotion de la liberté universelle. Donc, quelqu'un qui, qui se pense à tort ou à raison censuré par la direction ou par un collègue ou par des étudiants, comme vous avez dit, qui ne veulent pas entendre le mot sauvage dans un texte de 1840. Au Québec, ben, les textes du 19e siècle, hein, dans, en littérature, il y a le mot « sauvage » dans le texte. Bien sûr, les, les profs ne sont pas en train de traiter les étudiants de sauvages. ils sont en train de lire le texte. Et par exemple, le cas de l'Université Concordia est intéressant, parce que c'est une prof de, de théâtre ou de cinéma, qui parle d'un livre qui est un classique dans l'histoire du Québec, qui a été écrit vers 1968, de Pierre Vallière, dont le titre est « Nègre blanc d'Amérique » qui a été traduit en 1971 en anglais, Donc, il y a un compte rendu dans le New York Times, et le titre c'est « Black Niggers of America ». Elle donne son cours, bien sûr, elle donne le titre du livre. Le titre du livre, c'est « Black Niggers », et là, elle explique qu ce qu elle fait, que veut dire le mot « nègre blanc ». En quoi les Québécois à l'époque, les Canadiens français, se, se considéraient, puis il y avait des liens avec les Black Panthers, en tout cas, il y a, il y a toute une histoire de ça. Les universités n'ont jamais défendu les professeurs, jamais. Donc, on s'est dit « enough is enough ». On demande au gouvernement d'établir une loi qui va dire, vous devez mettre un comité qui va écrire une politique et qui doit être appliquée. C'est le travail qu'on a fait en décembre. À même un peu surprise, moi je suis un pessimiste né, au mois d'avril, le gouvernement a déposé un projet de loi, reprenant pas parfaitement notre rapport, mais il a fait une commission parlementaire le 10 et 11 mai, auquel on est retourné pour dire « oui, la loi est intéressante, mais ce n'est pas ça qu'on a demandé, il faut modifier des choses ». Et le 31 mai, la dernière réunion de la commission a eu lieu, les amendements ont été apportés, et à ma grande surprise, même l'opposition, qui a comme vertu de s'opposer, euh, a dit que finalement la loi est très bonne, même si elle ne donne que 80% de ce que font eux voulaient qu'on change. Donc, je leur ai dit aux, aux députés, aux élus, le mieux est l'ennemi du bien. Je pense qu'ils ont compris. Donc là, la semaine prochaine, si tout va bien, la loi amendée va être votée par le Parlement, par l'Assemblée nationale et va devenir loi. Et les recteurs vont être obligés de défendre la liberté universelle, pas d'en parler, de la défendre. Face à qui, aujourd'hui, aux étudiants dans d'autres cas, des industries, je pourrais donner des, des exemples, et dans d'autres cas, des professeurs. Parce qu'il y a aussi des professeurs qui veulent empêcher d'autres de parler. Donc, il y a toutes sortes de cas, et il y a des mécanismes qui vont être mis en place pour que les recteurs défendent les profs, et non pas les étudiants, à cause du clientélisme. En gros, c'est la situation dans laquelle j'ai été impliqué. Donc, bonjour à toutes et à, à tous. Euh, je vais parler de cette question de la euh, liberté académique, euh, telle que la, la réflexion nous a été proposée par les organisateurs et les organisatrices de ce panel et que, que je remercie. Euh, donc, pour être... Euh, je vais essayer d'être brève de manière à pouvoir... Euh, euh, Comment dire, à ce qu'on puisse se lancer dans la discussion. Je vais resituer le, ce débat dans le contexte franco-français et français hexagonal. Et donc, on est parti avec pour point de départ. Euh, ces attaques qui ont surgi depuis le monde extra-universitaire, donc le, le monde politique, qu'il soit gouvernemental ou euh, hors gouvernemental, et euh, la société civile, euh, ainsi que les médias et les médias mainstream qui, euh, depuis quelques temps, depuis quelques années, euh, ont lancé des, euh, on va dire des, des, des alertes concernant les dérives euh, universitaires euh, et les, les dérives universitaires qui ont euh, produit les appellations euh, telles que islamo-gauchistes, par exemple, sont à mes yeux plutôt récentes. Elles, elles datent de ces, euh, on va dire, 15 euh, dernières années et elles sont elles sont récentes. Et elles sont intéressantes euh, au niveau du développement euh, politique et social, on, on pourrait même dire euh, démographique, de cette France euh, hexagonale. Donc évidemment, je ne pense absolument pas que euh, l'institution universitaire se trouve en dehors ou à l'abri euh, des, euh, euh, on va dire, du chaos ou des demandes ou des, euh, euh, on va dire, des troubles qui euh, euh, existent en dehors de cette université. Je pense que l'université est traversée par tout ce qui se passe dehors et que le savoir universitaire peut être aussi le produit ou euh, le, le résultat de tensions sociales, politiques qui euh, se déploient en dehors de, de cette université. Donc quand on parle de ces attaques très récentes que je viens de définir, islamo-gauchistes, ce sont des attaques évidemment avec lesquelles je suis en, en très grande so solidarité. Des attaques que j'ai pu moi-même euh, subir, mais pour moi, c est, c est, ce n'est pas l'angle d'approche euh, qui, qui m'intéresse le plus, puisque ces attaques euh, qui viseraient ou qui visent à restreindre euh, les libertés académiques, qu'elles viennent d'un ministre qui, à l'origine, ne nous concerne pas, puisque c'est le, le ministre de l'Éducation nationale, et ensuite euh, qui, des, des attaques qui peuvent provenir du ministre qui était censé euh, nous concerner et qui était le, la ministre de la, euh, de, de la Recherche. Euh, ce qui, ce qui ne m'intéresse pas dans ces phénomènes récents, c'est justement une histoire de, de datation et de chronologie. Ce qui m'intéresse, c'est la restriction de la liberté académique et que cette restriction provienne du gouvernement ou de l'université elle-même. Donc aujourd'hui, quand on parle des attaques que nous subissons, puisque nous sommes tous collègues ici, nous parlons d'attaques subies par des personnes qui sont en poste à l'université. Et je pense qu'avant de... Enfin, pas avant, on peut le faire en parallèle, d'ailleurs, il n'y a pas à choisir, mais qu'on pourrait aussi porter attention sur les formes de restrictions universitaires qui se sont produites au sein même de l'université avant que ces attaques soient reprises par, par, par les gouvernements ou par le reste de la société civile. Quand on parle d'islamo-gauchisme aujourd'hui, on, on parle de personnes, si on, on, on, on se restreint au monde des, des anglicistes, on va parler des personnes qui ont travaillé les questions de, liées au genre, les questions liées à la sexualité, les questions liées à la catégorisation raciale ou au processus de racialisation. Et ça, ce sont des questions, je m'intéressais plutôt à la, au processus de racialisation, ce sont des questions qui, sont, qui restent tabou dans le contexte français hexagonal. Et je ne pense pas qu'il soit possible d'imaginer l'évolution ou les nouvelles pistes abordées par, par les chercheurs et les chercheuses sans effectuer une sorte de va-et-vient constant entre le, le développement du savoir et pas seulement un développement de savoir idéaliste qui tomberait du ciel, qui serait complètement désincarné, et le, ce qui se passe dehors, c'est-à-dire la présence de personnes qui sont racialisées, euh, qu'elles soient racialisées positivement, et là on a, on a développé en tout cas toutes les, les, les théories autour de la notion de blanchité, et les, les personnes qui sont racialisées défavorablement. Donc on parle des personnes qui, aujourd'hui en France, on utilise « racisé », alors que souvent chez les anglicistes dont je fais partie, euh, j'utilisais le, le, le, le terme « racialisé ». Donc, en fait, quand on parle de, cette, de ces attaques, de ces restrictions de, de liberté, je, je, je, je me dis qu'il est important... De pouvoir questionner, de pouvoir rester critique quant à, euh, au fonctionnement même de l'université. C'est-à-dire que d'une part, il y a ces personnes qui sont en poste et qui sont attaquées, et d'autre part, il y a des personnes qui ne sont pas en poste et qui ne seront jamais en poste ou qui ont des difficultés euh, à être en poste, justement parce qu'elles font partie de ces euh, populations ou qu'elles sont issues de ces communautés qui ont été traditionnellement euh, euh, marginalisées ou, ou laissées de côté. Et donc je pense que c'est une question qui reste importante puisque si on s'intéresse à la production des savoirs et à la circulation des savoirs, il va falloir aussi envisager et prendre à bras, à bras le corps la question de, de, de l'inclusion ou de l'inclusivité. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agira de s'interroger et de mener des recherches sur ces processus de marginalisation et de racialisation, ou euh, en, en, en, en ne gardant que, que, le, on va dire que la matière euh, produite euh, par la réflexion, ou est-ce qu'il s'agira de laisser entrer les corps défavorablement euh, racialisé au sein de notre université euh, française. Voilà, donc c'est la façon dont j'aborde la, la thématique. Donc j'ai une, une pensée pour euh, pour toutes les personnes qui n'avaient pas les moyens de faire des tests de doctorat, toutes les personnes qui n'ont pas obtenu de bourse de soutien de doctorat, toutes les personnes qui, malgré le fait, euh, malgré, malgré fait qu'elles avaient soutenu leur thèse de doctorat, n'ont pas eux, obtenu de poste, et toutes les personnes qui ont travaillé sur des champs de recherche, sur des sujets d'études qui n'étaient pas euh, considérés comme légitimes, comme faisant preuve d'autorité, comme entrant euh, dans les canons. Voilà, je vous remercie. Euh, merci beaucoup déjà aux organisateurs de mettre en place cette table ronde. Je vais essayer d'apporter une petite pierre, une réflexion. Alors J'ai du mal à m'exprimer en français librement, alors j'ai écrit un peu un truc, ce n'est pas mon habitude. Euh, moi je vais aborder cette question de la liberté académique à travers le prisme, si vous voulez, de l'autonomie du champ scientifique et universitaire. Donc cette notion d'autonomie. Une autonomie que je considère nécessaire, mais fragile, euh, imparfaite certes, et toujours source de questionnement. Cette autonomie de la part de personnes qui la critiquent, qui la critiquent parfois très légitimement notamment pour ces questions de gatekeeping, de l'entre-soi et de la reproduction des hiérarchies sociales, de race, classe et de genre, mais aussi d'attaques politiques, idéologiques qui voient cette autonomie d'un mauvais œil comme un potentiel contre-pouvoir politique qui aimerait bien accaparer ce pouvoir ou cette autonomie ou voire l'interdire, la supprimer donc cette autonomie pose la question de la place des universitaires comment les universitaires se comprennent s'expriment, euh, prennent position, euh, comment les universitaires forment euh, d'autres personnes et interviennent auprès de publics divers, les médias, les élus euh, les étudiants et étudiantes alors j'aimerais bien parler de cette question de l'autonomie de deux points de vue, du point de vue de mes recherches euh, et puis d'un point de vue de mon expérience plutôt euh, personnelle mais euh, du point de vue de l'enseignement alors du point de vue de la recherche je travaille sur le rôle des experts dans les universitaires et scientifiques dans les débats politiques controversés à savoir le changement climatique, l'avortement euh, et le mariage entre couples de même sexe euh, en France et aux états unis Alors ces experts sont sollicités par des décideurs et par des militants qui souhaiteraient se réclamer de la légitimité scientifique pour justifier leur position idéologique. Et les experts donc sont sujets à des pressions contradictoires. Qui mettent en exergue les frictions qui peuvent résulter euh, entre, de, résulter de l'interaction entre les champs scientifiques et les champs politiques. Alors soucieux de préserver l'autonomie, très justement, je pense, de leur travail scientifique, ces experts ont du mal à répondre efficacement aux tentatives de la mainmise des politiques. On peut penser, par exemple, aux, aux fameuses gag rules, une fameuse gag rules, je suppose, sur les climatologues qui ont été mis en place par l'administration Trump, qui avait interdit aux climatologues de prendre position politique sur les questions de changement climatique. Or, c'était quand même leur cœur de métier, c'était de s'exprimer sur la science. Alors, ils avaient interdiction de parler de la politique, ils pouvaient parler que de la science. Ce qui posait la question de qu'est-ce que la science, qu'est-ce que la politique, cette frontière très floue. Donc, et comment les experts négocient. Et il faudrait aussi que les, que les experts, ou les experts, sont sollicités par des, des militantes, des militants, par des journalistes, qui les accusent, parfois à juste titre aussi, de se réfugier dans des tours d'ivoire. Donc il y a des sollicitations, des interdictions et des sollicitations tout à fait euh, contradictoires. Et ces experts ont du mal à répondre efficacement à ces pressions, à ces demandes, à, à ce qu'on pourrait aussi considérer comme des intrusions dans leur métier. Euh, et par souci de préservation de l'autonomie universitaire, cette ce désir de rester autonome ou de préserver l'autonomie peut mettre les universitaires en position de faiblesse. Pourquoi parce qu'il euh, y a cette idée que nous devons rester neutres. Donc l'injonction à la neutralité axiologique qui rend difficile une prise de position forte sur les questions sociales ou environnementales euh, qui leur tiennent pourtant à cœur. Alors ce n'est pas toujours le cas, hein. on peut être des universitaires qui prennent une position très forte, mais ceux que j'ai en entretien me disent « je n'ose pas dire que j'aimerais enfin, bien qu'on... » qu'on lutte contre le changement climatique, puisque si je le dis, on va dire que je suis un militant, et non pas un scientifique. Donc il y a toujours cette injonction à la neutralité scientifique. Euh, donc, euh, et ils ont peur aussi de la manipulation de leur savoir, et par la peur de cette manipulation, il y a une, un désir presque de ne plus s'exprimer pour qu'on ne, ne méprend pas ses propos. Donc la liberté académique, elle est cruciale, mais elle est mal comprise, y compris de la part des universitaires. Euh, et il y a souvent un manque de réflexivité sur la relation tendue entre le champ scientifique et le champ politique. À qui ces deux champs répondent à des logiques différentes et des logiques parfois antagonistes. Je vais terminer mon propos sur euh, mon expérience euh, dans la formation alors, l'autonomie euh, universitaire elle est particulièrement difficile dans les formations fortement critiquées pour être militante et non scientifique. Mes expériences donc, en tant que co-responsable du master Études sur le genre à l'université Bordeaux Montaigne, euh, dont un bon nombre de, de séminaires euh, est porté par le département d'études du monde anglophone. En fait, notre notre discipline elle est plutôt précurseur, je veux dire, dans la matière. Donc, euh, feminism and gay rights, writing gender, gender and translation, gender and film. Alors ce genre de formation qui demeure relativement rare en France, je pense qu'il est important de le dire, même si là, le contexte change assez rapidement et fort heureusement, bah, produit un certain nombre de fantasmes et de procès d'intention sur l'importation de l'islamo-gauchisme et de l'idéologie du « gender » que je prononce mal exprès, parce que c'est comme ça que les opposants le disent souvent, expose les collègues qui travaillent dans ces formations et expose les étudiants et étudiantes à des actes violents qui visent à fragiliser notre liberté académique et à nous faire taire. Euh, alors parfois c'est par mécompréhension, qu'est-ce que c'est que les études de genre, mais je pense que c'est plutôt par une très, très bonne compréhension de ce que les études critiques sont capables de faire, en termes de remettre en, en, en question les hiérarchies et les possibilités libératrices qu'elles qu'elles produisent. Alors, il y a eu, je peux vous donner un exemple. On a subi une, une cyberattaque hein, lors de la journée porte ouverte qui a eu lieu en ligne sur Zoom pour présenter la formation. Et j'étais en train de présenter la formation il y avait un groupuscule de masculinistes, racistes, fascistes qui sont venus nous insulter avec des propos homophobes, sexistes, racistes, avec des menaces de mort. Anonymement bien sûr en nous empêchant de travailler et de parler de notre formation. Bon, J'ai réussi à les éjecter mais c'était très désagréable. Euh, donc cet exemple montre combien et il y en a plein beaucoup d'autres hein, qui, qui, qui montrent combien il, il peut être difficile de faire exister cette autonomie universitaire et que faire, euh, faire euh, vivre cette autonomie expose à la violence symbolique physique euh, alors il y a une autre forme d'attente qui est qui est important, et je terminerai là-dessus, qui est important de préciser aussi, qui peut aussi remettre en question l'autonomie, c'est lors des conseils de perfectionnement qu'on tient chaque année avec les étudiants et étudiantes inscrits dans la formation, le master études sur le genre, qui montre toute la complexité de faire comprendre la spécificité d'une formation académique, scientifique, universitaire, et la nécessité de maintenir l'autonomie de celle-ci vis-à-vis du milieu militant. Donc là, je pense au milieu féministe, LGBTQI, de, de, de lutte antiraciste. Alors, si ces luttes et, et si, si les luttes et les études de genre se sont toujours mutuellement influencées, n'est-ce pas euh, Leurs objectifs et leurs outils sont bien distincts et répondent à des objectifs euh, et des logiques différentes. Les étudiants sont souvent engagés dans les organismes militants et choisissent en général cette formation par appétence militante ce qui est tout à fait légitime et juste. Euh Sauf qu'il y a aussi donc une confrontation à la particularité du monde universitaire, à la recherche, qui ne répond pas aux normes militantes du tout, bien sûr, vous le savez. Et ce sont des sources de tensions et parfois de malentendus. Donc on est confondu par exemple à un désir de, de, de vivre, où on a un retour d'expérience comme quoi on est surpris de ne pas pouvoir faire un groupe de parole lors d'un séminaire. C'est-à-dire que... Tout le monde aimerait bien pouvoir parler de soi, et c'est tout à fait juste dans certains contextes, mais pas toujours. Et bien sûr, confrontation à la logique ben, d'une formation évaluée avec une note, avec des sanctions, qui est quand même une spécificité d'une formation qui n'est pas toujours très bien euh, comprise ou, ou acceptée. Euh, alors donc, il est important dans le contexte de ces formations, euh, critiquées pour être militantes et scientifiques, de maintenir, je pense, l'autonomie et la spécificité universitaire. Dans ce contexte. Alors non pas pour critiquer le militantisme, je le précise, hein, euh, et encore moins pour tenter de montrer que nous ne sommes pas militants, vous voyez on a une formation scientifique pure, non c'est pas du militantisme, au contraire, mais pour permettre de faire exister la production d'un savoir critique rigoureux qui peut être utile dans l'espace politique. Voilà, merci. Merci à vous. Donc déjà, je voudrais savoir si vous avez envie de vous répondre mutuellement ou si vous voulez passer directement euh, à, à des questions ou des interventions de la salle. Voilà, donc euh, comment dire <rire> C'est à la salle de peut-être, euh, euh, je ne sais pas, euh, nous replonger peut-être dans des réalités de terrain, ça peut être euh, une idée, ou euh, rebondir sur les différentes choses qui ont été, euh, qui ont été évoquées ici Oui. Allez-y, vous nous dites qui vous êtes, parce que moi, je ne connais pas. Alors, entre le, le fait que, je ne viens pas toujours, mais surtout, il y a eu les deux années d'interruption, j'avoue que là, c'est bien de se représenter. Hein, voilà. Donc, Hélène Machinal, de okay. l'Université Brontâne-Médecine-Dantale. Euh, moi, j'avais une question qui s'adressait plus à Yves. par l'effort euh, du coup. Oui, oui, une question qui s'adressait plus à Yves, et sur le, enfin, au contexte québécois. Euh, parce que moi, ce qui, me, ce qui me frappe dans ce que vous avez dit, c'est que les universitaires émènent hein, les moyens de pouvoir hein, produire un texte, enfin, faire produire un texte de loi. Euh, c'est quelque chose qui, en France, est complètement inimaginable. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des détails sur la façon dont les, les différents niveaux s'articulent et ce qui vous permet, en fait, de réellement, de réellement avoir des résultats, euh, en tout cas concrétisés par ce texte, après, ce sera concrétisé par l'application du texte, c'est un autre enjeu, mais ça m'intéresserait vraiment un peu plus de détails. Tout d'abord, effectivement, ce qu'on vient d'entendre montre qu'il ne faut jamais oublier les, que les champs universitaires sont des structures nationales. On parle beaucoup d'internationalisation, puis les recteurs, les présidents, oui, on est… ça, c'est du blabla. Les structures sont nationales. En France, les professeurs sont fonctionnaires. C'est très important de comprendre, puis j'ai mes collègues ici qui ne comprennent pas que nous, les professeurs ou, en Amérique du Nord, en Angleterre, aux États-Unis, on n'est pas des fonctionnaires. Moi, je suis employé de l'UCAM. Si demain, je travaille à l'Université de Montréal, ben j'ai un autre contrat, je transfère mon fonds de pension, puis c'est des institutions autonomes au sens plein du terme, pas au sens de la loi sur l'autonomie des universités en France qui, qui n'a rien à voir avec l'autonomie. Moi, je travaille ces ces universités depuis euh, 30 ans. Je les expliquais souvent ici au président de l'université, mais vous ne savez pas c'est quoi, un, une université… Et deux, vous ne savez pas c'est quoi l'autonomie des universités. Mais j'ai dit, c'est correct, mais il faut que vous le sachiez, que vous ne savez pas ça, puis vous croyez savoir ce qui donne les absurdités des restructurations, le presse, le commu, les fusions, ça donne un asile qui montre que ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent, pourtant ils dirigent des universités. Donc, ça, c'est pour le cas français. Et bien sûr, ensuite, le Parlement a une autre structure. Ce qui va exister que faire une intervention, c'est très, très compliqué. Chez nous, c'est relativement en théorie relativement simple, parce que les universités relèvent des provinces. Par exemple, l'Université d'Ottawa, ben, c'est une université ontarienne. Ce qui est un peu, d'ailleurs, sur le plan sociologique, fascinant euh, de voir qu'un débat en Ontario, dont on pourra dire c'est le roc, on s'en fout, débrouillez-vous avec euh, vos problèmes, et surtout, mobilisez-vous pour régler vos problèmes. Paradoxalement, c'est au Québec qu'on a offert, en un sens, la solution, à l'université bilingue de l'Ontario avec le rapport. assez curieux. Okay. Et donc, comme les universités sont provinciales, euh, il y a une conjoncture politique que le gouvernement en place, qui est le gouvernement de la CAQ, la Coalition Avenir, ou euh, je l'appelle la CAQ Avenir, Québec, c'est ma mémoire est même moins bonne, euh, c'est un gouvernement de centre droit nationaliste. Et, pour des raisons stratégiques qui lui appartiennent, que je n'ai pas étudiées, il a trouvé que cette conjoncture de défendre la liberté académique, de défendre le droit au débat sur tout sujet, quel qu'il soit, tout sujet, quel qu'il soit, c'est un débat public. OK? C'est important. Donc, il a profité de ces circonstances-là. Bien sûr, les seuls qui ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de loi, c'est les recteurs. Et ils nous ont attaqués, ils m'ont attaqué, j'ai répondu dans les journaux, et que c'était des sophismes et des mensonges. Et donc, il y a un article que j'ai fait juste avant, euh, euh, juste avant le débat euh, en commission parlementaire le 10 et 11 mai. J'ai fait un article le 4 mai ou le 3 mai qui s'appelait « Les limites de l'autocorrection, du pouvoir d'autocorrection des universités ». Parce que le recteur de l'Université de Montréal avait dit « Pas besoin de loi, mes amis, on a un pouvoir d'autocorrection à l'université. Hein? Donc, il y a des problèmes, on va les résoudre ». Mais c'est des, des phrases <rire> qui nient la réalité empirique. Donc, j'ai dit, OK, c'est curieux que vous ayez, vous ayez cette capacité d'autocorrection, mais vous ne l'avez jamais fait. Donc, il est temps de vous dire, vous allez le faire. Maintenant, justement, quand vous dites l'application de la loi, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la commission parlementaire, à mon avis, là, c'est une hypothèse, parce que je n'ai pas accès au backroom, mais c'est semble évident, les recteurs ont fait pression sur l'opposition, le Parti libéral, qui d'habitude est le parti qui va représenter les gens bien placés, l'Université de Montréal, OK? Et d'ailleurs, la députée qui représentait le Parti libéral, qui était une ancienne ministre de l'enseignement supérieur, c'est une ancienne professeure de psychologie de l'Université de Montréal. Mais, à ma grande surprise, elle n'a pas défendu les recteurs. Okay? Donc, elle a demandé des amendements et l'opposition a demandé que l'article, je ne sais plus du numéro, je pense que c'est 4, ou, il y a un, un article qu'il voulait faire disparaître, c'est l'article 6. Et ils n'ont pas réussi. Mais pourquoi il voulait faire disparaître l'article 6? C'est que l'article 6 dit, attention, le comité, l'université doit définir une politique qui a les caractéristiques suivantes, qui défend et qui promeut la liberté universelle, Tu est obligé de la défendre. Dans l'article 6, ça dit, « À défaut pour un établissement d'enseignement de se conformer aux obligations prévues par la présente loi, le ministre peut » au frais de l'établissement, faire apporter les correctifs nécessaires par la personne qu'il désigne. L'établissement doit collaborer avec la personne désignée par la ministre. On voulait enlever ça. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas cet article-là, c'est du blabla. Donc, nous, dans notre rapport, on a dit c'est crucial qu'il y ait cette prise-là. C'est que si tu ne fais pas la job, euh, on va aller la faire. Bien sûr, ils vont la faire. Ils ont tout fait pour enlever ce projet de loi, euh, cet article-là. Quand c'était terminé le 31 mai, là, je parle en observateur du phénomène, il y a eu un article dans un journal du, de l'Assemblée nationale, où, justement, la députée a dit, euh, bon, et, et le QS, qui est le Québec solidaire, qui est la partie gauche euh, du, euh, du parti, les libéraux, c'est centre pur, CAC c'est économiste comme les libéraux, mais nationaliste, et, la, et le, le, le QS, c'est la gauche, l'équivalent du NPD au niveau du, du fédéral, le nouveau, le nouveau Parti démocratique. Eux, ils ont dit, ah, on n'a pas réussi à faire enlever l'article 6, mais bon, euh, je pense qu'ils ont compris, je pense que le, mi le mieux est l'ennemi du bien, et qu'ils ont accepté le compromis. Donc la surprise, c'est qu'en disant cet article-là hier qu'on m'a envoyé, j'en déduis que l'ancienne la, ministre qui est libérale a dit le projet de loi est bon à 80 Ça veut dire qu'ils vont finalement, probablement, l'appuyer lors du vote que j'imagine va arriver la semaine prochaine. Parce que c'est une, une, une machine, là, mais... Et il faut que le vote se fasse, parce que le Parlement ferme vers, disons, le 21 juin. Et lorsque le Parlement ferme et qu'une loi n'est pas votée, elle meurt au feuilleton. C'est un terme qu'on appelle « elle meurt au feuilleton » et donc elle disparaît. Ça veut dire que si elle ne vote pas, elle va disparaître. Et d'ailleurs, je termine là dessus, le vice-recteur vice à la recherche, euh, ouais, aux études de McGill, qui est un, à mon avis un défenseur des étudiants, puis ça, on a les preuves de ça, a écrit un article dans des gazettes en anglais et dans Le Devoir en français, disant disant qu'il faut laisser mourir la loi au feuilleton parce qu'on n'a pas besoin de cette loi-là. Mais ben, moi, je pourrais mettre 99 des chances qu'ils se trompe et la loi va être votée, à va croiser doigts. Ouais. La semaine prochaine. Et donc, on a réussi à une chose assez rare, c'est que l'autre rapport étant justement, et ça, ça va me mettre un commentaire sur la distanciation. Vous pourrez lire. Ce rapport-là a 50 pages, et c'est un rapport qui montre comment déduire la notion de liberté universitaire. Parce qu'on en parle, mais d'où ça vient Bien, Ça vient d'une institution précise, ça s'appelle l'université. Donc, on dit, le loi, pour la première fois, définie dans une loi. Qu'est-ce qu'une université Quelle est sa mission Donc, on, je peux vous lire le texte, je ne le ferai pas. On dit, c'est ça la mission OK. Maintenant que c'est ça la mission, comment assurer l'exercice de la mission Bien, il y a deux conditions. L'autonomie institutionnelle, donc les universités sont autonomes, au sens que ce n'est pas le gouvernement qui dit, tu fais un, un programme en chimie nucléaire ou en astrologie, comme c'est arrivé en Inde en 2005. Euh, tu, tu crées tes programmes, puis c'est correct. Ça, c'est la première condition. La deuxième, qui est indépendante de la première et qui se déduit de la mission, c'est la liberté universitaire de nous, les professeurs. Les recteurs, pendant les discussions qu'on a eues en, en, en commission, ont dit, mais la liberté universitaire, et vous avez vu ça dans des textes aussi, c'est à mon avis logiquement et empiriquement et historiquement faux, ils disent, la liberté universitaire, c'est une conséquence de l'autonomie des institutions. C'est complètement faux. Okay. Donc, ils disent « donnez-nous l'autonomie, puisque la liberté ». Je dis non, vous vous trompez, voici les preuves historiques ». Il y a des institutions totalement autonomes où le président fout dehors les gens qui veulent sans aucun problème. Ils sont autonomes pourtant, donc ils sont rapport Il faut les deux conditions. Donc, on a fait un rapport logique et on a dit « maintenant, comment ces conditions vont être assurées ?» Bien, s'il y a un conflit, bien, il se règle normalement la plupart du temps par une, une discussion. De, mais sinon, si ça ne se règle pas, ça va au comité. Donc, ce n'est pas compliqué à faire. Et le mystère, c'est pourquoi s'opposer à des comités relativement saint dans leurs principes, qui, comme on dit, se réuniront peut-être pas souvent, et on espère qu'ils ne se réuniront pas souvent. Donc, il y a toute une rhétorique qu'on pourra analyser, qui montre que maintenant qu'ils sont prêts avec, on va dire « Ah, oh, ils ne se réuniront jamais ». Bien, j'ai dit tant mieux, ça veut dire qu'il n'y a pas de conflit. Mais pourquoi vous êtes contre si vous dites… Donc, ils disent n'importe quoi, les, les recteurs. Et le dernier élément qu'ils ont utilisé, qui n'a pas marché même dans les éditoriaux des journaux, comme la presse qui est proche de l'Université de Montréal, à ma grande surprise, ce n'est pas opposé à la loi, puis je pense que la raison, je peux me tromper, mais c'est que notre rapport est écrit de façon tellement précise qu'il montre que si vous êtes contre ça, vous ne défendez pas la liberté universelle. Vous dites que vous la défendez, mais vous ne vous défendez pas. Donc, les réacteurs ont été isolés complètement à cause de la précision du langage. Et ça, ça m'amène à dire justement, et peut-être qu'on aura un échange sur ces questions là la raison pour laquelle on peut en arriver là, c'est qu'on ne mélange pas tout. Il y a plein de problèmes dans la société. Il y a des problèmes d'accès à l'université. L'accès à l'université, ça se règle par des bourses, par des programmes. L'accès à l'université des étudiants de différentes origines, ça ne se règle pas par la question de la liberté universitaire. Ça n'a aucun rapport. La liberté universitaire, c'est qu'il y a des profs qui sont là, peu importe qui. Ceux qui sont là doivent faire la mission. Et donc, ils débattent du genre, de la racialisation, ils débattent de ce qu'ils veulent dans 30 ans, ça va être d'autres profs. C'est ça, la liberté. Si vous voulez plus de diversité chez les étudiants, il faut aller dans les milieux pauvres, lui donner des bourses. Il ne faut pas dire je modifie la liberté. Donc, il y a une confusion dans plusieurs endroits. On met tout ensemble. Et quand on met tous les problèmes en même temps, on n'en règle aucun. Donc, nous, on a dit on ne règle pas le problème d'équité, diversité et d'inclusion. Ce n'est pas mon problème, ça, dans la commission. J'ai un problème sur la liberté universitaire. Moi, quand je parle… Si on n'aime pas ce que je dis, on n'a rien qu'à dire le contraire, mais on n'appelle pas le président de l'université qui, qui va me suspendre, comme c'est arrivé à l'université d'Ottawa. La professeure a été suspendue de façon totalement arbitraire. C'est ça qu'on veut éviter. Mais la raison pour laquelle on réussit, c'est qu'on dit OK, il y a EDI, ce pas de ça qu'on parle. Il y en a beaucoup qui ont tenté de mettre EDI dans notre rapport. Ils disent, non, non, non, non. EDI, vous faites une commission sur EDI. Moi, j'ai une commission sur la liberté universitaire. Une toute petite chose. Et, en physique, on apprend une chose. Si vous voulez faire pression, là, si vous faites ça, il n'y a pas de pression parce que vous êtes sur une grande surface. Si vous faites ça, là, il y a une pression. Ça, ça fait mal. Ça, ça fait pas mal. Donc, stratégie à suggérer. Quand on veut noyer son poisson, on mélange tout. Quand on veut régler un problème, on les distingue. Un n'est pas plus important que l'autre, mais le gouvernement a fait une commission sur la liberté universitaire, pas sur l'accès des pauvres, et de je ne sais pas qui à l'université. C'est une question importante. D'ailleurs, les classes sociales n'existe plus. Hein. Il y a juste des gens, alors que c'est les pauvres qui ne sont pas à l'université. Ceux qui sont à l'université, c'est les riches qui se reproduisent entre eux. Qui est médecin? Un fils de médecin. Qui est avocat? Un fils d'avocat. Donc, on a distingué les problèmes, sinon, vouloir tout régler, c'est une belle stratégie de ceux qui ne veulent rien régler. Si on l'a vu dans la rhétorique. Ah, il faudrait inclure ça. Eh bien, ils ne sont pas fous. Ils savent que si on inclut l'autre affaire, il va y avoir plus d'opposition, la loi va tomber. Donc, je vous parle un peu de stratégie, mais c'est crucial important pour comprendre que nous, jusqu'à ce qu'on le voit la semaine prochaine, la loi va passer. Ok, merci bien. Euh, merci Donc, pour, pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions euh, qui feraient euh, plus… enfin, des questions ou des interventions qui oui. Bonjour. Vous êtes euh, je suis là En fait, euh, ma question est plutôt pour Michael et, et Ma euh, euh, et pour revenir à réfléchir au contexte français, je me demandais, euh, est-ce qu'il y a une spécificité française entre cette opposition euh, à cette opposition entre science d'une part et militantisme politique d'autre part et les études anglophones en France forment-elles un espace d'exception où on peut parler de manière plus euh, libre des questions liées à la racialisation, de la classe, du genre, etc. Hum. Je vous remercie pour votre question, Lara. Hum. Hum, la spécificité française. Hum. Oui, je pense qu'il y a une spécificité française dans la, la, la, la division, du, dans, dans le traitement euh, des thématiques. C'est-à-dire que quand vous dites qu'il est possible de parler, par exemple, de la question raciale, euh, il est possible d'en parler dans les départements d'études anglophones qui traitent de territoires anglophones. Ce qui devient compliqué, c'est de faire les liens. C'est-à-dire qu'en euh, France, on a eu le développement des études africaines-américaines euh, qui n'ont euh, pas été acceptées dès le départ, pour lesquelles il a fallu euh, enfin, je veux dire, se battre institutionnellement. Mais j'ai l'impression que l'une des conditions du, euh, comment dire, du florissement de ces études africaines-américaines, c'était de ne pas faire le lien avec le reste de la diaspora et de ne pas faire le lien avec les populations noires françaises. Euh, donc ça, je, je, je considère que c'est une... une une des spécificités euh, et que la, la, la, la spécificité elle est aussi liée à l'approche la, à et à la compréhension de ces catégories euh, raciales et donc la, la, la France pourrait ou a pu s'imaginer comme totalement, euh, euh, comment, comment je veux dire, distante de, de cette ère moderne qui a produit des, catégorisations, euh, des catégories raciales ancrées dans les corps, au même titre que les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, le Danemark, euh, les, les Pays-Bas, enfin tous les pays qui ont été euh, investis dans cette colonisation euh, des, des Amériques et dans cette traite négrière transatlantique. Et donc je pense qu'aujourd'hui, le moment euh, euh, qui, est, euh, qui est le nôtre est celui de l'impossibilité, d'éviter de, de, la, la, la question. Et donc l'impossibilité d'éviter la question, elle est due au, au développement donc, géopolitique et au développement historique et au développement démographique, c'est-à-dire une plus grande euh, présence de populations qui sont issues des territoires qui, justement, ont été euh, directement touchés par euh, ces questions coloniales ou ces questions esclavagistes. Avant, je pense que la géographie comptait avec cette euh, dichotomie bien pratique qui séparait l'Hexagone des territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer, ou euh, l'Hexagone et euh, les, les territoires qui faisaient partie de l'Empire colonial français. Et donc, en, en divisant géographiquement en divisant linguistiquement ces, ces, ces, ces champs de, de recherche, ben il est possible d'arriver à cette spécificité française que vous, euh, que vous mentionnez. Mais, euh, mais je ne pense pas qu'elle soit tenable. Enfin, C'est terminé. <rire> Merci. Euh, merci pour les questions. Je vais peut-être commencer par la question sur la spécificité française. Euh, bon, je parlerai de, de, un petit peu de mon point de vue. Je pense qu'il est important de garder en tête la, la particularité de la structure de la production du savoir en France euh, quand on compare euh, cette production aux États-Unis, qui est l'autre cage que j'étudie. Et donc, on est quand même dans un contexte ultra centralisée, nationale, hein, qui passe par des instances qui sont détachées, mais aussi combinées à l'université, comme le CNU, qui est incompréhensible à expliquer à des gens qui viennent d'ailleurs en général, mais qui joue un rôle, un rôle historique qui remonte à très longtemps. Donc, il faut aussi resituer tout ça dans un contexte de lutte sociale, de changement social, d'après la Deuxième Guerre mondiale, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est à travers ce prisme-là. Mais aussi, les, les structures de financement de la recherche et de, des attentes... Euh, de, de, de, du savoir produit hein, par, euh, par cet argent. Et la France est en, dans un moment de très très grand changement, bien sûr, par rapport à tout ça, où on va... Je, ça, ça n'engage que moi, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un fantasme sur les États-Unis comme un contexte magnifique, super, et où tout se passe bien, et en fait, on importe tous les pires éléments. Euh, C'est une sorte de cauchemar en fait des États-Unis qu'on reproduit ici sans les moyens et en, en fait en libéralisant qui veut dire en fait en sucrant euh, tout euh, le fric qui va pour euh, le soutien et surtout en, en libérant les potentialités ce qui veut dire euh, en, en introduisant de la compétition pour me contrôler. Bon, voilà une logique néolibérale assez facile à voir. Euh, mais il y a aussi d'autres spécificités peut-être à pointer. Moi, j'ai mené des entretiens avec des personnes travaillant sur l'homosexualité et l'homoparentalité en France et aux États-Unis. Il y a surtout un très grand décalage dans le temps. Alors les gens qui travaillent sur ces questions-là aux États-Unis bénéficient d'une reconnaissance de leur, de leur discipline. Donc par exemple, l'Association américaine de psychologie a depuis des années 80-90 une très forte... Reconnaissance de ces objets-là et les gens qui travaillent sur ces questions-là sont reconnus, sont primés. C'est pas des questions qui dérangent. Alors qu'en France, c'est encore des questions dérangent, qui dérangent des jeunes collègues qui sont peut-être titularisés depuis dix ans. Quand ces personnes-là faisaient leur thèse, on leur disait mais il faut surtout pas travailler sur l'homosexualité, vous n'allez jamais avoir un poste où ça ne concerne personne. Et voilà, les, certains objets de recherche étaient extrêmement dévalorisés et dévalorisants et ça varie selon les disciplines. Alors en sociologie, c'est apparaît qu'en droit par exemple, alors si vous travaillez sur l'homoparentalité, en droit c'est extrêmement compliqué, euh, en France j'entends, euh, et peut-être sur les études du monde anglophone, alors si le sujet des thèses ou de mémoire euh, déjà j'aimerais bien que quelqu'un travaille sur cette question parce que je pense qu'elle est fascinante et aussi, bon, bah, la part des personnes marginalisées euh, des, des, des personnes racialisées pour reprendre ce terme là, ou des femmes ou des homosexuels et qui se spécialisent en études du monde anglophone en France, donc quelle est la part de ces personnes en France Et je ne pense pas que ce soit un accident. Et de l'autre manière, bon, les homosexuels qui s'inscrivent en études françaises aux États-Unis, comme moi, bon, on était très très nombreux. Donc il y a quand même une corrélation entre certaines champs disciplinaires euh, qui serait intéressant à creuser. Mais euh, je pense qu'il y a une sorte de, de tradition en fait de, de rentrer des questions. Euh, euh, qui remettent en question le pouvoir en France et les hiérarchies sociales qui passent par les études du monde anglophone, me semble-t-il. Après, je. On pourrait en discuter davantage, mais je, je pense que ce n'est pas faux de le dire, qu'il y a une longue tradition qui existe depuis longtemps, mais qui, justement, aussi, il faut dire qu'on en discutait hier soir. Bon, les, les gens qui travaillent dans, en études du monde anglophone, ben de, de la perspective des historiens et des historiennes, bon, on est des prestataires de services, on est nuls, on ne sert à rien, ce n'est pas des vraies disciplines, on ne sert à rien. Si on sert à enseigner l'anglais aux biologistes, ou aux juristes ou aux économistes. Et donc, malgré tout, il y a le fait de ne pas être une, une, une discipline reine fait qu'on peut se permettre de faire autre chose, qu'il y a une sorte de liberté. Bon, très brièvement, pour rappeler que... Qu'est-ce qu'on vient de dire euh, euh, du point de vue sociologique, à mon avis, c'est le déterminant fondamental de cette spécificité, c'est ce qu'au fond tu l'as mentionné, c'est le contrôle central. Rappelez-vous que les postes ici, on vient d'en avoir. J'étais sur un, sur un, un, un comité d'embauche. C'est une machine tout en même temps à travers la France avec un logiciel qui a planté. Et que, okay, alors que si tu as des universités indépendantes, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, au début des années 70, dans mon université, qui est l'Université du Québec à Montréal, qui est le lieu des gauchistes absolus, on a créé l'Institut de recherche en études féministes, l'IREF, qui était la seule au monde à peu près, en les 12 Ok. Pourquoi ils pouvaient? Parce que les universités sont autonomes, ils font ce qu'ils veulent. Si on dit « nous, on, nous, on pense que c'est bon, ça. On crée un programme, études féministes, parce qu'il n'y a pas on est autonome. Donc, on fait le programme. Pourquoi? peut-être entre autres pour compétitionner avec, avec l'université traditionnelle, l'université de Montréal, qui va dire « qu'est-ce que c'est ça, les études féministes, que, On ne peut pas faire ça ». À ce temps bien sûr, tout le monde en fait. Donc, mais c'est l'autonomie institutionnelle qui a permis ça. Les études environnementales, les sciences d'environnement. Ça, du point de vue de la physique, du point de vue des sciences d'environnement, les années 70, c'est quoi ça, les sciences l'environnement. Bien, on a créé un institut des sciences l'environnement à Lucarne. Après, maintenant, il y a des programmes de sciences d'environnement à l'Université de Montréal et partout. Donc, si c'est un système centralisé qui ouvre 122 postes, choisis par on ne sait pas qui, en même temps, euh, bien, essayez pas de développer ce que tu viens de dire. C'est impossible. Sociologiquement, c'est impossible. Et si, en plus, tu passes par le CNU, ou tu dis, bien, ça, c'est pas... J'ai un grand... C'est pas exactement section 37. Toi, t'es-tu historien ou sociologue? Tu dis que t'es les deux, mais donc t'es ni un ni l'autre. Et donc, tu rentres pas en 37. Bon, non, c'est à 19. Donc, on sous-estime, je pense, ici, ce, ce, ce béton structurel qui empêche plein d'innovations qui ailleurs existent depuis longtemps. On pourrait dire la même chose en sociologie des sciences. C'est pas un hasard que ça s'est développé en Angleterre, aux États-Unis. C'est pas un hasard. Quand on a essayé de créer au CNRS une section... Euh, créer une section, ou quand les économistes de gauche ont dit « il faut une section d'économie politique hein? ». Tirol, le prix de la Banque de Suède, a dit « mais non, la, la discipline économique, euh, c'est moi la science, monsieur Tirol ». La ministre a dit « oui, monsieur Tirol », a dit non à la section. C'est impensable dans les universités euh, britanniques ou nord-américaines ou canadiennes. Donc, c'est ça le déterminant fondamental ici, c'est des structures hyper centralisées, malgré ce qu'on dit. Ok, bon Jean-Paul C'était moins une, une question qu'un euh, complément à ce que Michael et, et Michael euh, euh, ont dit et, et ont on expliqué, il me semble que euh, ce qui est euh, spécifique, pour, pour, ce qui est, pour ce qui est des, des, des, des, des, euh, euh, des études anglophones, euh, je, je, je pense que c'est la connexité avec euh, le, le monde euh, Britannique. Et en l'occurrence pour les champs qui nous intéressent, américains, qui, euh, qui alimentent une machine à fantasme sur euh, l'importation de, de, de concepts euh, qui sont identifiés américains, alors que souvent d'ailleurs ils résultent d'une circulation euh, transatlantique, euh, et, et, et donc tombent sous le coup du, du, du soupçon de, de, de euh, l'américanisation, euh, sociétale française, euh, il me semble cependant qu'il y, y a une spécificité euh, qui est culturelle et qui donc n'est pas nécessairement euh, figée dans, dans le temps, et d'ailleurs ça change, qui est que euh, dans la production du savoir, la question de la neutralité euh, euh, et de l'objectivité, comme ça, ça a été évoqué par, par Michael, elle est vue en fait comme... Euh, étant totalement euh, euh, indépendante et consubstantielle du fait que les chercheurs et, et les acteurs et les actrices de la production du savoir euh, doivent être à distance de leur objet et ne doivent donc pas euh, travailler sur des objets qui euh, renvoient à des positionnements euh, identitaires euh, qui, euh, euh, qui, pourraient, qui pourraient les définir. Donc ce qui est problématique, outre la question de la légitimité des champs minoritaires, c'est quand ces champs minoritaires sont portés par des, euh, des noirs qui travaillent sur des questions noires, des femmes qui travaillent sur, sur euh, des questions euh, liées euh, au, au féminisme, sur les, les LGBTQ travaillant sur euh, de, ce, ce domaine-là en particulier. Là, ça cristallise euh, quelque chose de très fort qui à mon sens est une question culturelle très importante euh, qui est euh, le fait que l'on puisse imaginer ou que l'on ait des difficultés à imaginer un soi national euh, autrement qu'au travers de l'identité nationale française, à l'exclusion de toute autre forme euh, d'appartenance à des groupes, à des communautés, euh, etc., etc. Et ça, ça me semble être un problème fondamentale qu'on va retrouver non seulement dans la production de la science mais aussi dans euh, les processus de légitimation de cette science dans l'institutionnalisation et qu'on retrouve aussi dans le cadre politique. Là où il y a un problème particulier qui est lié à ce problème-là mais euh, qui, à mon sens, euh, euh, dénote quand même euh, une, une évolution un peu préoccupante, c'est quand le corps politique intervient dans le champ universitaire, et enjoint le corps universitaire de se conformer euh, à certains principes, à certaines euh, orientations, euh, au mépris de la liberté universitaire, qui est non seulement euh, un fondement euh, de notre profession, euh, mais qui est statutaire, qui est dans nos statuts. Et là, on peut vraiment considérer que ça euh, ne On sait très bien que la polémique qui a eu lieu sur lislamo fauchisme etc., était une opération euh, de manœuvre politique destinée euh, euh, à, à faire en sorte qu'on qu qu qu ne parle pas de certains sujets, etc. Et en même temps, ça donne un signal à l'université et au corps, euh, aux différents corps de l'université, qui est assez préoccupant parce que c'est euh, une... Une forme euh, de l'expression, euh, de, une demande de vassalisation euh, qui est absolument euh, inacceptable. Et pour terminer, j'en ai fini, pour revenir à ce que le Paboula disait sur ce, ce, cette double, ce double aspect euh, les personnes noires à l'université, en l'occurrence noires, hein, mmh. on parlait de ça. Euh, ou racisé, ou, ou racialisé, moi j'en le terme racialisé en tant qu'américainiste euh, ben voilà. <rire> et euh, en dehors euh, la question fondamentale pour moi c'est que euh, de savoir qu'il y a du racisme à l'université, euh, on le sait euh, la production euh, du savoir sur le racisme euh, à l'université en tant que résultat d'une bataille euh, très longue euh, c'est aussi produire des outils euh, qui vont servir en dehors de l'université. Euh, et de se retrouver dans une situation où on est pointé du doigt, attaqué euh, par le corps politique, sans défense euh, réellement marquée de la part de l'institution, euh, c'est une fragilisation du corps euh, euh, social et du corps national tout entier. C'est une vraie préoccupation et c'est une façon finalement de euh, discréditer non seulement notre travail, notre engagement, mais de faire en sorte aussi que la transformation sociale euh, que l'on appelle de non-feu euh, se trouve euh, neutralisée. Ou, ou désorganisée je, pense, je donne juste un exemple, je ne sais pas si vous connaissez Magali Besson, qui est une philosophe extrêmement sérieuse, qui travaille sur les questions, non pas qu'il y ait des philosophes pas sérieux, mais bon, comment dire, elle est particulièrement sérieuse. Et elle écrit sur ces sujets de race où elle fournit des outils. Donc elle a écrit un livre sur les réparations récemment, où en fait l'essentiel de son travail c'est de définir qu'est-ce que c'est que les réparations, la justice réparatrice, etc., avant, elle avait écrit un livre sur la race pour expliquer qu'on ne pouvait pas tellement se passer de parler de race, et donc elle expliquait pourquoi. À chaque fois, c'est des outils, euh, comment dire, de raison. Et euh, je me rappelle qu'un jour, euh, j'avais vu dans euh, Charlie Hebdo tout un article hein, qui dénonçait Magali Besson et euh, ses amis, entre guillemets, qui organisaient un colloque, et j'avais été un peu choquée parce que je me disais « Mais voilà bien quelqu'un qui offre des outils de débat euh, civique, finalement qui vont éviter les conflits, ou en tout cas donner un sens au débat, un sens philosophique. Et ça, ça m'avait profondément choqué. Donc c'est juste une petite anecdote. Merci. Et merci Jean-Paul pour ton commentaire. Et ça me fait réfléchir justement par rapport à ce que tu viens de dire, Marie-Jeanne. Ce que tu viens de dire par rapport à Magali Besson, qui travaille depuis longtemps sur ces questions, et d'autres, c'est que le débat n'a rien à voir avec le, le rationnel ou la rationalité. C'est justement ça qui est révélé par toutes ces attaques. On n'est pas seulement dans une, une sorte de confrontation euh, euh, intellectuelle en disant, euh, par exemple, ceci est vrai, ceci est faux, ceci a été prouvé. Non, justement, tout, toutes ces luttes, toutes ces tensions, toutes ces injonctions sont précisément ce qui révèle la, ce qui révèle, pardon, la, la, la dimension politique de la, de la situation. Et quand, Jean-Paul, tu parles de la... De, des identités, et, et justement, enfin, des identités avec celles qui ont euh, euh, le privilège de, de, de, la, de la normativité, de l'invisibilité, et les, euh, les, les, les identités qui, elles, deviennent hypervisibles, et qui, elles, sont euh, euh, non objectives, et qui ne peuvent pas être neutres, alors que le, le, le, le discours officiel est celui de l'invisibilité des corps, justement. On ne, on ne sait, alors il y aurait des corps à l'intérieur de, de l'université, il y aurait des producteurs et des productrices de savoir et, et ces corps seraient complètement désincarnés. Et à partir du moment où il y a la présence de certains corps, là on commence à voir de quelle couleur sont les corps. Et c'est ce, ce que tu as dit et qui est extrêmement important, c'est que là où la crispation est encore plus forte, c'est quand euh, les corps associés à certaines communautés, Réfléchissent et euh, travaillent sur ces communautés-là. Et là, c'est pas possible. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans, dans, dans la présentation introductive, je parlais de, la, de, de, de ce qui peut aussi, enfin, ce qui m'apparaît aussi comme l'un des dangers, c'est-à-dire que même les personnes qui sont euh, très injustement, euh, comment dire, attaquées, euh, euh, décriées et, et, euh, et auxquelles on essaie de retirer toute forme d'autorité, de légitimité, euh, ces, ces, ces personnes-là, parfois sont, on va dire, portent le, le corps, enfin elles ont, je veux me faire bien comprendre, ces personnes-là peuvent être en position d'avoir le privilège d'être attaquées. Il y a des personnes qui n'ont même pas le privilège, même si ce n'est pas quelque chose qu'on a à souhaiter, mais qui, qui ne sont pas dans le, dans, dans, dans le, au sein même de l'université. Parce qu'elles, avec ce corps-là, elles n'auraient pas pu faire... Euh, ces études-là, ou en tout cas elles n'auraient pas euh, obtenu euh, de bourse, ou elles n'auraient pas obtenu euh, de poste, ou elles seraient devenues euh, juste des militants et des militantes. Et parfois elles sont au sein de l'université et ce sont des, elles sont perçues comme des militants. Oui, bien sûr. Je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense, cela dit, qu'il faut se méfier de, de, de, de lecture euh, au travers du, du, du prisme du, du même s'il y, y a un privilège de position. Nous, on est universitaire, on a euh, notre salaire à la fin du mois, on est fonctionnaire, comme et etc. Ok, très bien. Mais euh, la particularité du, du, des discours de haine et des idéologies de haine est d'abraser les situations de privilège et de ramener les sujets toujours à une position à laquelle ils ont été assignés. Et quand je dis ça, je ne parle pas seulement d'expérience. Je parle aussi du fait que euh, c est, c est, ce sont des phénomènes euh, qui, qui, pour nous américanistes, euh, qui se sont produits aux États-Unis. Je pense à l'ouvrage de Michel Wallace, uh, uh, The Myth the, the, the, the, the the, of the Superwoman, où elle raconte comment, comme d'autres universitaires uh, noirs américaines, uh, elles se sont retrouvées uh, complètement massacrées par l'institution, uh, alors qu'elles pensaient que l'institution universitaire était des espaces protéger. Et, et, et je, je pense que, euh, et il faut bien aussi avoir en tête que, et je, je ne parle que de ça, euh, euh, par exemple, euh, une des particularités aussi du racisme, euh, et, et quelle que soit la position sociale, et quels que soient les privilèges dont on peut jouir, euh, ramène euh, euh, à, à, une, une, euh, à une, une forme de, de D'expérience et d'être au monde euh, où euh, on, on est complètement euh, réduit euh, et où finalement le, le, le traumatisme originel se, se, se reproduit. C'est pour ça que, euh, à mon sens, notre travail aussi en tant que chercheur, euh, et ce à quoi on doit être vigilant, euh, c'est que. Euh, euh, la lutte contre le racisme, comme la lutte, comme les luttes féministes et LGBTQ, euh, il me semble que ce, ça, ça doit être que le prisme global est important euh, et, et, et, et de peut-être faire attention quand quand on, on réfléchit aussi euh, à la façon dont ça va s'articuler avec euh, des situations de, de, de privilèges. parce que euh, la puissance de la destruction euh, sociale, structurelle euh, et parfois institutionnelle, est précisément de faire en sorte que euh, les, privil les privilèges volent en éclat euh, et que l'on soit ramené en fait, à, à, à la position euh, euh, initiale par laquelle on est stigmatisé. Je, peux rajouter quelque chose Merci. Je voulais juste rajouter peut-être d'autres trucs sur, euh, alors là sur la question de, de l'intervention du champ politique euh, et il y avait cette protection de, c'est dans nos statuts pour les statutaires, c'est dans écrit. Je me pose la question de ce qui est écrit dans les statuts des CPJ, des chers professeurs juniors. Est-ce qu'il y a une ligne sur la liberté académique Est-ce qu'elle est précise Non, il n'y en a pas. Enfin, on n'en sait rien. C'est une boîte noire, de toute façon. J'aimerais bien en rajouter un petit peu. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'Yves dit sur. Bon, euh, certes, il y a une chape de plomb de béton euh, euh, en France. Bon, si vous êtes allé euh, à l'aéroport Charles de Gaulle, vous savez que la France adore le béton. Donc, bon. Mais en même temps, il y a la centralisation a aussi beaucoup de choses de bénéfiques qu'il faut aussi s'en saisir. Et le problème, c'est qu'on est dans un contexte où l'argument de la libéralisation sert surtout au néolibéralisme et à la destruction des moyens et aussi justement de l'autonomie de l'université. Sous prétexte de la concurrence, ça ne peut faire que du bien. Donc, c'était le, le, une question euh, à ce propos, euh, mais aussi la question sur la, la cristallisation autour des personnes qui sont concernées directement par les questions qu'elles étudient. Euh, alors, soit en tant qu'étudiant étudiante ou dans leur recherche. Je pense qu'il ne faut pas non plus imaginer que c'est le paradis aux États-Unis. Moi, j'ai fait ma thèse aux États-Unis dans un département de sociologie, et euh, l'ethnographie était très très à la mode à l'époque comme méthodologie. Et les gens qui travaillaient sur ben, les choses qui les concernaient directement étaient taxés de « me studies » ou « me ethnography ». Donc en fait, ce n'est pas vraiment très, très légitime, vous travaillez sur vous-même, franchement, il, faut, il vous est trop proche. Donc euh, il y a beaucoup de variétés aux États-Unis, il ne faut pas généraliser. En revanche, ce qui existe, c'est sûr qu'on est quand même dans un pays qui, qui pense à travers... Euh, un pays ne pense pas, mais les institutions dans le pays, je dis ça à mes étudiants, alors je... je non. Dans un contexte institutionnel qui réfléchit quand même sur le mode des communautés, euh, sur tout un tas de niveaux, pour tout un tas de raisons historiques que vous connaissez, qui fait que quand même l'existence des études autour des communautés rentrait dans une logique qui existait déjà aux États-Unis, donc qui permettait de soutenir institutionnellement bah, les études sur les femmes, Women's Studies, Chicana Studies, etc. Suite à des luttes, bien entendu, et qui s'articulait à, à, bah, au contexte raciste. Euh, euh, alors qu'en France on est dans un contexte anti-communautariste où toute lutte qui s'articule autour de communautés est tout de suite vue comme illégitime et je pense que ça joue aussi euh, un rôle très important dans, dans la difficulté d'articuler des études autour des groupes sociaux tout simplement. Parce que les groupes n'existent pas, on est tous euh, dans la République, on a un lien direct avec Marianne. Donc euh, c'est ça le problème aussi quelque part. Euh, voilà, je m'arrêterai là. immédiatement. Euh, en fait, moi, j'avais une, une question euh, à la fois pour le panel et le public. Je ne sais pas si vous avez vu euh, la série The Chair. Et en fait, euh, c'est euh, enfin, une question donc, qui se pose aux nord-américains, enfin, ceux qui connaissent le milieu nord-américain comme ceux qui connaissent bien le milieu français. Je ne sais pas si vous avez des, des, des réactions vis-à-vis -vis de cette série, en quoi euh, elle peut nous... Nous concerner au fond, est-ce qu'elle nous concerne ou est-ce qu'elle nous concerne pas euh, Parce que euh, il semble que pour les Américains, elle, elle révélait, enfin, elle révélait un certain mal-être des enseignants de sciences humaines dans les universités privées en particulier. Voilà. Donc je ne sais pas si ça mérite d'être poursuivi, mais euh, si vous l'avez vu, peut-être que ça vous inspire quelque chose. Ouais, J'ai vu euh, la série. J'ai lu, pas au complet, parce que je trouve ça un peu répétitif, et euh, euh, « Navel Gazing », nombrilisme, dans le Chronicle of Higher Education, qui est quand même la revue centrale sur tout ce qui se passe dans les universités américaines et surtout dans les départements d'anglais, parce que c'est une revue dominée, au fond, par les littéraires. Moi, je suis sociologue, je suis pas littéraire, mais je lis toujours le Chronicle of Our Education depuis très longtemps. Et ce qui est frappant, puis à mon avis, qui n'est pas rarement dit par ces travaux-là, mais que j'observe de l'extérieur, qui me semble assez évident, mais je l'ai lu dans, dans, dans Christopher Lash, qui est écrit en 1990, alors qu'on est, est en 2021, c'est que Evergreen College, Oberlin, c'est des lieux hyper sélectifs qui coûtent 60 000 par année. Donc, non, on a des gens hyper sélectionnés, qui Soudain se mettent à hurler parce qu'ils ont entendu un mot qu'ils n'aiment pas, et etc. C'est pas le American State University où hein, c'est 5 000 parce que tu es, es un étudiant de l'État, donc tu payes moins cher. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien là, mais quand on regarde ce qui se passe, c'est Princeton, c'est Yale, c'est Ivy League. Okay? Donc il y a un problème psychosociologique, socio-psychologique, appelé comme vous voulez, là, de, de cette génération-là, hyper privilégiée à mon avis, complètement déconnectés de la réalité, réelle, et qui se mettent à parler entre eux comme s'ils si sont dans un, uni, dans un univers où on dit oh, « là, Regarde, là, le monde existe à l'extérieur. » Et donc, ça, c'est ce qui me frappe. Par contre, les commentaires qu'on qu a fait je ne les ai pas tous lus, c'est « Ah, c'est exagéré. C'est une série délai qui se veut drôle, comique. » Après, on peut dire « on n'a pas le droit de rire ça ». Donc, j'ai été frappé par la façon dont le Chronicle a, a, a résumé des pages et des pages, chacun des six épisodes, ou j'ai le nombre d'épisodes. Ce qui m'intéressait, c'est la façon dont il le faisait. Ah, c'est pas réaliste, etc. » Eh bien, depuis quand que cette série-là se voulait réaliste? Ce n'est pas un documentaire. C'est une série ironique sur, au fond, Evergreen College, parce que je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé à Evergreen, mais c'est digne d'un film comique, parce que sinon on pleure. Je, euh, j'ai pas vu parce que j'ai le gros défaut euh, c'est que quand quelqu'un me dit qu'il faut absolument que je vois quelque chose, je ne le vois pas euh, moi j'ai pas vu The Wire alors que je viens de Baltimore oui oui, oui et je suis de Baltimore et je refuse, c'est comme ça, donc j'ai pas vu j'ai pas vu euh, cette série parce que j'ai vu que ça jazzait beaucoup sur Twitter, donc je refuse en revanche euh, je pense que pour rebondir là dessus, euh, le problème aussi c'est que la représentation de l'enseignement supérieur, de la recherche aux états unis n'a absolument rien à voir avec la réalité la plupart des états unis sont éduqués dans des euh, petites facs, dans des community colleges dans les state colleges, c'est là où ça se passe mais c'est très rarement représenté et donc du coup on, on oublie, enfin on imagine que c'est beaucoup d'étudiants étudiants blanches, blancs, et c'est vrai mais pas dans les community colleges et le fait de ne pas représenter ce type de choses a un impact énorme sur notre imagination de ce qui se passe aux états unis voilà. je dirais ça voilà. Une intervention de Monica. Euh, Oui, Moi, je voulais juste dire une chose sur la violence du monde réel qui se rappelle à nous, lorsqu'on a l'incidence par exemple, de donner le lien Zoom euh, d'une journée d'études en ligne consacrée à Black Lives Matter, et qu'on a juste fait passer sur des listes de diffusion euh, savantes comme euh, la FAA, la SAES, et que pourtant, en fin de journée, on, on subit effectivement une, une, une attaque alors, du type euh, trolling, euh, mais extrêmement violent, avec des, des types d'insultes euh, racistes euh, écrites dans le chat, la hein, mesure mm. qu'on essaie de débloquer, évidemment, il poussait l'écrit de singe dans le, le micro, et il mettait des, des types d'insultes euh, qui sont pour moi celles du. qui sont, on va dire, euh, prédécolonisation, celles dont on vous dit qu'on ne va pas les entendre aujourd'hui, tout le temps, etc. Et donc, ce moment-là, Certains, évidemment, tous mes collègues ont mal vécu, ceux qui étaient dans la salle aussi, mais la réaction, ça a été de, évidemment, on n'arrivait pas, en fait, à trouver qui étaient ces personnes, puisqu'on n'avait pas mis suffisamment précise identités des connaissances. Donc, il a fallu écrire quelques mots comme quoi, eh bien, des journées d'études comme cela là étaient précisément nécessaires, puisqu'on le voyait, cela dérangeait ceux que ça... Donc, en plus, ça. Et il a coupé, malheureusement. Ça veut dire qu'on a perdu, effectivement... une. Partie des personnes de tout à fait bonne foi, voire des personnes, euh, je dirais, pour qui c'était essentiel de, de cette journée. Et, mais ce qui m'a frappé, c'est que un certain nombre des étudiants blancs qui étaient dans la salle, et qui sont des personnes, euh, je dirais, de, de, voilà, que j'avais encore, un d'entre eux, encore de master, a vu que j'avais été euh, vraiment secoué par cela, parce que c'était moi en fait qui était en charge. De, de cette euh, cybersécurité qui s'est si mal passée. Donc, euh, et il m'a dit le, le, le lendemain, parce qu'on avait cours, vous savez, il ne faut pas être si affecté. Ce genre de personnes, euh, contrairement à ce que vous avez, ce que, ce que je vois, vous pensez que c'était des militants de génération identitaire ou un de ces parce qu'ils sur les pas plusieurs. Hein. C'était au moins, ils étaient au moins ça ou Donc c'est évident. C'est voilà, à mon avis, c'est des gens très bien il m'a dit, mais c'est pas forcément ça, c'est, vous savez, plein de gens pour avoir de l'attention. En fait, ils cherchent les autres, et, et voilà, mais c'est pour s'amuser. De... Là, j'ai quand même été sidérée, je lui ai dit, mais euh, je ne vais pas rentrer dans le, la question de qui est-ce que ça peut pas amuser. J'ai dit, je trouve que, je trouve que ça, ça, ça me choque trop peu. Euh, et, et, là, et là, il a eu l'air un peu décompensé, et je lui ai dit, deux, deux, deux, deux, deux des personnes qui assistaient, à ce moment-là, était très directement bizarre en raison de la couleur d Si ça avait été vous, comment est-ce que vous l'auriez consenti Et là, en fait, euh, j'ai du mal à analyser parce qu'il n'a pas répondu, mais j'ai vu que c'était qu pas posé la question à hein. Et donc là, ce qui m'a, en fait, le, si, si on peut parler de, du choc de la violence du monde extérieur, j'ai beau me dire que peut-être, ces personnes qui ont trouvé été un groupuscule qui passe son temps à écumer, où ils ont leur algorithme qui leur permet de voir partout mmh. en France certains mots, BLM, etc. Bon, oui, c'est Que peut-être eux n'étaient pas le, le phénomène le plus signifiant finalement. Ce, ce qui m'a le plus choqué, c'est finalement de voir que la, les, les réactions euh, de, de choc, et de solidarité, de prise de conscience politique du fait que c'est inacceptable le fait de simplement nous dire à leurs camarades. Que eux étaient choqués aussi, ça n'est pas vu à l'esprit de certains d'entre ceux qui s'appellent eux-mêmes à faire de, de des recherches. Évidemment, j'imagine sur, sur d'autres sujets, mais qui sont venus à la chose. Donc je me dis, bah, il y a quelque chose pour moi qui est mind-born, mind, -blowing, mind -blowing. Et, et, je, et je pense qu'effectivement, si la haine est très explicite, la solidarité doit être très explicite. Là, et, parce que sinon, nous allons toujours être en train de perdre euh, face aux autres, face à ceux qui sont malveillants, etc. Et donc je pense que la, le poids des mots est énorme. Ces, ces mots ne sont pas de, le, le dicton euh, « "six and stones » sur « black my heart » sur « de my effectivement ça ne fait pas des blessures extérieures mais ça crée des blessures importantes. Et je pense que euh, pour revenir à ce qu'on disait sur les textes par exemple dans lesquels il y a des mots qui sont blessants, je pense que ce qu'il faut, c'est précéder toute lecture par cette explication et ne pas attendre d'avoir fait la lecture pour donner une explication. Si, si le texte est au programme, il est au programme, et donc il faut dire voilà, on, au programme, il y a un, un texte qui a été créé à telle époque. Il est évident que le regard à cette époque est structurellement euh, euh, déterminé par le fait que c'est le colonisateur, ou c'est la personne qui vit dans une société, qui est esclavagiste, qui tout ça, et ainsi de suite. Et je. Ce qui, en fait, voilà, ce, ce, qui me, ce qui me reste comme moment, enfin, comment faire, ce qui me reste comme perturbation grave de cette journée, c'est finalement le fait qu'il y ait eu si peu d'émotion de la part des étudiants blancs dans la salle face à ces mots qui étaient euh, si, si insultants et c'est pour ça que j'aurais dit que ben, oui c'est une demande légitime que de demander à toute personne blanche qui va qui, qui s'apprête à, à, à utiliser ces mots, de soit euh, les, les dessiner juste par la première lettre, soit euh, de. De dire d'une manière ou d'une autre, le mot est dans le texte, mais il est évident que je le je, je lis de la même manière que je suis obligé de lire des, des textes en tant que femme où il y a écrit écrire en fait le mot pute euh, pour parler de toutes les femmes. Voilà, c'est ça le même. Je, je comprends que dans la réception, ça fait cela et je sais ce que ça veut dire d'être récepteur de mon côté. Donc voilà, je voulais juste partager ce moment-là parce que je pense que c'est les moments où ce où on évite de ce type d'attaque, et je, je pensais à ce que disait Michael, ça peut être choquant pour soi, mais ça peut être choquant dans la perception aussi du fait que nous parlons trop souvent que nos classes sont des communautés, qu'on a créé une communauté dans la classe, et parfois lorsqu'il y a justement un fait de violence comme celui-là, on se dit qu'il y a quelque chose qui est, qui est insuffisant dans la.. Et, et si ça tient à ce que j'ai fait ou pas fait, ben, je, je devrais déprendre autrement la prochaine fois. Merci Monica. Je, je, je comprends enfin, ce, que tu, ce que tu dis, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est quand à la, à la fin tu, tu termines par... Euh, on croit que nos, nos, nos salles de classe, par exemple, sont des communautés, on espère qu'on a fabriqué une communauté, je pense que ça, ça peut quand même être euh, troublé ou remis en question euh, par le corps tout court. C'est-à-dire que... Euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, régulièrement, avant même, par exemple, Marie-Jeanne a parlé de, de, de, de Magali tout à l'heure, euh, avant même d'avoir publié quelque chose qui va, euh, enfin, je veux dire, un ouvrage qui va développer des outils théoriques, sur le, avant, avant même d'avoir écrit, avant même d'avoir euh, euh, parlé, avant, il, se, il se passe des choses. Venir euh, à la FEA aujourd'hui et, et passer pour, euh, pour une doctorante, ça c'est commun et souvent on me dit, alors c'est parce que c'est tout, tout le temps, mais euh, aujourd'hui j'ai 46 ans et souvent on m'a dit, c'est parce que tu fais jeune, donc je veux bien m'accrocher, oui je fais jeune, je fais... à 46 ans je, je dis non, je, je vois mes étudiants qui ont 20 ans et j'ai pas l'impression de, de, de, de paraître, euh, voilà. Ça, c'est commun, c'est tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand tu es en cours et que, voilà, on parle, je sais pas, de discrimination euh, aux États-Unis à partir d'une étude sociologique euh, qui visait à démontrer euh, euh, voilà, la prégnance des stéréotypes, c'est-à-dire euh, interroger des, euh, des personnes qui vivent dans une communauté blanche et les, les interroger sur euh, leur perception des personnes, euh, euh, enfin des minorités. Et précisément choisir cette communauté blanche parce qu'elle n'est pas en relation avec ces communautés. Et on voit, et on voit que bah, c'est les stéréotypes qui, voilà, et parce qu'ils ne les connaissent pas, ils ne les côtoient pas, mais par contre, ils ont quelque chose à dire. Et, et donc, et se, se rendre compte que bah, l'exercice le, pédagogique a complètement euh, <rire> est complètement tombé à l'eau <rire> quand euh, une des étudiantes va dire "Black people are violent" à la prof qui est noire. Et donc, à ce moment est-ce que je suis prof Est-ce que je suis noire que... Et, et ça, ça, ça a été une, une, vraie, une, une vraie réflexion. Ça m'a pris une semaine pour pouvoir réagir. Mais et, euh, il a fallu que je réfléchisse. Qu'est-ce que je dis euh, J'aurais très bien pu dire à, à cette étudiante que de toute façon, euh, la réponse, euh, c'est pas seulement la réponse, elle était bonne ou mauvaise, la réponse n'était pas celle que j'attendais, enfin j'avais des objectifs et des ambitions de prof, que de, manifestement, manifestement, elle n'avait pas du tout compris le, le, le texte dont don, don on parlait, mais aussi, et c'est la dernière chose que je me suis autorisée à faire, c'était de me sentir noire. « Black people are violent » Mais je, je, je suis noire, ou peut-être que là, je suis apparue euh, dans le corps désincarné de la prof et, et j'étais juste une prof. Tu vois, qu'est-ce que tu fais de ça Ou qu'est-ce que tu fais de, encore une fois, une participation Et je parle là, j'étais vraiment encore euh, étudiante doctorante. Et, euh, et un colloque, on m'a appelée Mamadou. Tu vois Donc pour moi, ces étapes-là, elles, elles, elles précèdent encore le... Le, le, le, tu vois, le moment donné où il y a au, au moins, j'ai envie de dire, au moins un colloque, au moins un terme qui va heurter Black Lives Matter, au moins quelque chose. Il y a, y, a, y, a, y a des choses qui précèdent toutes ces expériences et qu'on ne... Qu je ne sais pas comment dire. Si, si tu ne les racontes pas, elles n'existent pas. Et elles n'existent pas, notamment, dans les travaux de recherche. Et quand tu commences à essayer de les étudier ou de les travailler dans tes travaux de recherche, tu n'es plus une prof, tu n'es plus une chercheuse, tu es une militante. Alors, tu vois ce que je veux dire Comment on fait que Tu n'as tu, euh, même pas besoin d'un livre, d'une publication, tu as juste besoin d'être là. Et si tu es là, tu n'es pas à ta place. D'emblée. Ou tu es une fausse prof, ou tu es une éternelle à terre, ou tu es une maîtresse de conférence qui euh, est cantonnée aux enseignements de première année. Vous enseignez en première année, j'ai jamais vu un maître ou une maîtresse de conférence qui n'enseignait qu'en première année. Et ça, c'est tout le temps. Ça, c'est constant. C'est la, la base. Avant même qu'on discute de, euh, oui, la violence du monde, et, euh, mais ça, c'est le quotidien. Qui êtes-vous ah, je ne ah, savais pas que vous étiez euh, l'enseignante. C'est tout le temps. Et, euh, et donc, je disais, aujourd'hui, j'ai 46 ans, mais, mais ça fait longtemps. Et après, bon, donc, si tu, tu continues à aller chercher les problèmes, eh ben, parle dans l'espace public mainstream, et là, c'est le, le, le, le tourbillon, l'ouragan, euh, voilà. Enfin, parle de certains sujets depuis ce corps-là, euh, dans l'espace mainstream, et là, euh, c'est euh, des demandes de, de démission. Ce sont des insultes, c'est du harcèlement, c'est des plaintes en cours. Mais l'université a le devoir de, de nous protéger, heureusement. Mais c'est aussi, euh, ça aussi, la, la sécurité. L'université, l'aide juridictionnelle, euh, c'est parce, parce que je suis prof, mais ces choses-là, elles auraient pu se passer, je, et si je ne suis pas prof, la question est, est-ce que j'ai euh, les moyens de me payer un avocat Mais c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pas... Euh, vraiment, je le dis pas pour euh, euh, me lamenter, pour... Euh, voilà, je veux dire, moi, ça fait longtemps que, que j'ai un poste, j'ai fait ce que je voulais, même si ça, ça a été dur, mais c'est constant. Et ça, et ça me permet aussi de dire que... Donc, vraiment, merci à toute l'équipe. Euh, c'est la première fois que je viens à l'AFEA. C'est la première fois de, depuis que je suis angliciste en France. Et parce que pendant longtemps, la FEA ne m'a pas paru comme, un, comme, un, comme un, un espace où je me sentais euh, à l'aise et la bienvenue. Mais après, quand on m'invite, oh. je viens. <rire> <rire> c'est mon côté, drama <rire> mais, mais, mais, tu vois, queen. Mais tu vois, ça, c'est réel. Et, et pour moi, ce pas du tout euh, la SAS, la FEA. Ce pas du tout mes espaces parce que euh, tu peux avoir l'impression de. On, on peut avoir l'impression d'être ensemble mais tu sais que tu n'es pas on n'est pas ensemble on n'est pas ensemble pour certains ou certaines d'entre nous peut-être que pour certains et certaines oui mais tu te dis c'est non c'est pas c'est juste un, enfin on peut regarder là ça c'est un fait et, et qu'est-ce qu'on fait de ça mais dès qu'on en parle euh, ça peut être tendu Puisqu'on est tous ouverts, tous éduqués, euh, enfin on a tous des diplômes et on a réfléchi, et en plus, euh, oh oui, en plus on connaît bien les Africains-Américains, enfin, ouais, ouais, un Africain-Américain, c'est pas un Africain de France. C'est pas le même capital sympathie. C'est pas la même histoire, c'est pas la même langue, c'est pas la même culture, c'est pas la même association, à, à une sorte de niveau de, soit de puissance, de puissance et de civilisation, c'est pas la même chose. Moi, on m'a déjà, pris, déjà prise pour une, une, une Américaine au travail comme si on avait espéré que je sois une amie, ou que si j'étais là, c'est parce que j'étais une anglophone, au bureau, avec quelqu'un avec qui on parle français. Qu'est-ce que ça veut dire Donc tout, tout, tout, tout, toutes ces subtilités, tous ces silences, voilà, qu'est-ce qu'on en fait Bien sûr qu'on on, on, on les travaille et on les, euh, on les analyse, mais moi, je, là, je, je pense que j'assumerai ce militantisme. Je milite de plus en plus pour qu'on euh, qu prête attention à, à, à l'expérience. Pour qu'on prête attention à l'expérience que tout, toutes ces questions ne vont pas seulement devenir des, des sujets d'études et des sujets d'enseignement. Il va falloir laisser rentrer les corps dans l'université. Sinon, on n'aura pas avancé. Et même si on passe pour un, un, un prof ouvert, blanc, qui s'intéresse à ces questions ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas assez. Tu vois. Donc je, je trouve que ton commentaire il est, il est vraiment très, très, très intéressant mais euh, euh, oui, voilà qui t'a passé pour la militante parce que c'est ce qu'on dit de moi dans les commissions de recrutement, c'est pas grave mais c'est réel, c'est réel d'être dans ce corps-là au sein de cette institution-là c'est réel et c'est constant. Et peut-être qu'il faut. Euh, je pense que ça a été dit, ça a été disséqué, ça a été, mais que ça va être dit de plus en plus fort. Pardon, j'ai parlé longtemps. Excusez-moi. Je... On a encore une question. Oh, c'est pas, pas question, c'est juste une, une remarque en, en, en, en, en prolongement de ce que vous venez de dire. C'est que euh, moi, une chose qui me, qui, met, qui me, qui me, qui m'étonne et qui me choque à l'université. Ce n'est pas que euh, ces corps ne soient pas à l'université. En fait, ils y sont. Ils y rentrent en première année. Mmh. Et puis, ils puis après, y rentrent ils en première disparaissent. Année, ils, ils font mmh. la licence. Ouais. Et puis tout d'un coup, on arrive au master. Mmh. Et euh, eh bien, il y, y a un filtrage qui s'opère extrêmement visible. Euh, pour le coup, on n'a pas du tout les mêmes étudiants au master que les étudiants qu'on a en première année. Et alors, quand on passe, quand on passe à la phase du doctorat, euh, eh bien, le, le filtrage, il, il est quasiment terminé. Euh, et, et, et moi, je m'interroge sur qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'institution universitaire. Euh, on, on, c est, c est, nous sommes les gens qui acceptons les gens en master euh, nous sommes les gens qui sommes en commission de, de, de, de recrutement des étudiants de master. Comment faire pour réussir à ce que via cette. cette, cette cette réalité euh, bouge. et que euh, des, Parce que les étudiants, très massivement, en première année, en deuxième année encore, sont des étudiants euh, qui viennent de tous horizons sociaux. C'est aussi les étudiants, faut pas se lever, euh, en particulier dans une discipline, qui n'ont pas pu rentrer dans d'autres types d'institutions euh, plus prestigieuses, euh, plus reconnues, euh, plus reconnue dans, dans l'espèce de discours public hein, oui. c'est en, en termes de cacune de ces institutions euh, et comment ça se fait euh, ça et quest que, enfin, sais pas comment ça se fait je sais pas comment ça se fait euh, mais euh, quand est-ce qu'on va euh, réussir à, à ce que euh, bah, ce filtrage il, il cesse euh, parce que moi c'est vraiment pas c'est quelque chose qui me préoccupe de plus en plus, d'année en année, et en même temps, j'en suis en partie certainement responsable. Euh, et c'est des choses qui sont extrêmement euh, euh, pénibles. Oui, je pense que ce qui est intéressant et qui nous concerne dans ce qu'a dit Emmanuel, euh, c'est deux choses. Euh, D'abord, la référence aux autres institutions. Parce qu'en fait, on forme actuellement moins de 50% des jeunes Français qui passent le bac. Euh, ce qui est, une, me semble-t-il, une situation bien différente de celle de l'Amérique du Nord, où il euh, y a aussi des U.T. A... mais quand même, euh, je pense que la proportion des gens qui vont dans l'enseignement supérieur... Euh, que ce soit au Canada ou aux états unis va euh, quand même à plus de 50% dans des universités. Alors effectivement, des universités d'État, pas toujours des établissements très chics, etc. Nous, on a... Moi, moi, enfin très franchement, et c'est une question que je pose, qu'est-ce que vous en pensez Moi, j'ai eu l'impression quand même, quand le ministre de l'enseignement supérieur lâchait islamo-gauchiste, parce qu'il n'y a pas que Blanquet, il hein, y, enfin, y a eu quand même... Euh, quand elle le lâchait, c'est que quelque part, elle savait qu'on comptait pour rien, au fond, qu'on avait été dépossédé de, euh, bah, justement du privilège, euh, on n'est déjà plus tellement des privilégiés, en tout cas, on n'est pas du tout prestigieux. Euh, puisque les parents, même des parents pas très riches, dépensent jusqu'à leur dernier sou pour payer des écoles à, à leurs enfants, des écoles dont, euh, quand, quand moi j'étais euh, VP du cvu euh, ils ont passé la réforme LMD qui permettait aux fameuses écoles post-bac de délivrer non pas le diplôme de master mais le grade de master. Vous dites, enfin, qui va voir la différence Et euh, claire Boris Mariotti qui est malheureusement partie ici mais qui a lu le dernier arrêté euh, euh, école doctorale qui est dans les tuyaux, m'a dit que des euh, établissements privés pourraient maintenant délivrer euh, des doctorats. Donc quelque part, euh, il me semble que là aussi, il y a euh, une sorte de, euh, de, de grande différence entre les contextes. Euh, voilà, euh, et quand la partie comment on garde les autres, <rire> quand tu vois les, y a les, les écoles les plus minables font euh, ré récupèrent tous les étudiants tout le temps. Donc, est-ce que ça, est, tu vois, ils les font jamais, ils les lâchent jamais parce que les parents payent et donc ils veulent, voilà. Et donc, quelque part, comment est-ce que nous, on peut tous les récupérer Je suis complètement d'accord. C'est une bonne question. Donc voilà, moi, c'était ma question un peu. Je vais peut-être dire une petite banalité. Je, en, en nous écoutant, je me rends compte aussi qu'on rentre quand même dans, dans un mélange, de, de, enfin un mélange que, que je pense n'est pas, pas par hasard. On a commencé à parler de la liberté académique universitaire et finalement on a parlé de, du racisme, de la discrimination, de la reproduction des hiérarchies sociales à l'intérieur de celle ci parce qu'en en fait, au fond, il n'est pas possible de les penser totalement séparément parce qu'elles elles sont totalement imbriquées. Puisque, alors ça c'est une banalité tout à fait euh, banale, voilà, excusez-moi, mon, mon cerveau est cuit là. Euh, que celles et ceux qui produisent le savoir, grâce à cette indépendance, sont en mesure de l'étudier ou de ne pas l'étudier, de pouvoir le dire, de ne, de, de, de ne pas pouvoir le dire. Donc la représentation ne peut pas être totalement réfléchie, euh, totalement indépendamment de l'indépendance, de l'autonomie. Donc moi, je n'ai pas d'idée de comment on pourrait le faire concrètement, parce que, mais je, il faut, je pense. Mais pour revenir sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire quand on est attaqué, parce que peut-être que ça peut permettre de lier plusieurs choses, il faut qu'on réagisse en utilisant notre autonomie universitaire. Pour trouver des solutions potentiellement adaptées à cette question. Je pense par exemple nous recrutons dans le master études sur le genre, bon concrètement on est trois collègues à étudier les dossiers et nous on applique nos règles. Les règles sont ben, les parcours atypiques, on va plutôt les préférer. Les gens concernés directement par la question mais qui articulent un projet de recherche cohérent, on va peut-être regarder ça plutôt que quelqu'un qui a fait l'ENS machin et qui en fait fait un projet qui n'a rien à voir avec les études sur le genre. Donc on applique notre autonomie mais elle est à notre échelle et ça mériterait d'être à une échelle plus grande. Et là, on a beaucoup plus de mal à nous mobiliser en France sur des échelles collectives plus importantes. Là, j'ai fait un signalement auprès de notre université pour dire qu'on a subi une attaque, On a une cellule de lutte contre l'homophobie, le sexisme, le racisme. Pas de nouvelles. En fait, pas de nouvelles, puisqu'il y a un contexte social préexistant qui fait qu'on ne veut pas en parler parler de racisme c'est très compliqué voire impossible pour tout un tas de raisons et je terminerai juste sur un exemple moi j'ai enseigné la, la question euh, qui était à l'agrégation cette année sur le, le droit de vote des femmes aux états unis et ben moi j'ai dû passer quatre heures avant de faire quoi que ce soit pour parler de race j'ai dit je vais utiliser le mot race alors je le fais en cours de l1 aussi je dis race ça ça alors là j'étais devant les agrégatifs et des agrégatives euh, et là, il y a une étudiante, après, on a fait une un préparation de ce sujet, et puis la question porte notamment sur pourquoi les femmes noires ne pouvaient pas voter euh, bien, euh, pendant très longtemps, bien après euh, le, de, le 19e amendement. Voilà, donc une excellente question. Euh et là, l'étudiante, elle m'explique « bon, ben Monsieur, je n'osais pas écrire « race » dans ma copie parce que la race n'existe pas et j'ai peur qu'on me pénalise dans le jury si j'utilise le mot « race ». Alors j'ai mis euh, « origine ethnique » et j'ai dit « les femmes ne pouvaient pas voter à cause de leurs origines ethniques ». Et je dis « Non, le racisme c'est une structure sociale, si vous n'utilisez pas le mot « race », c'est hors sujet en fait ». Et il y a une impossibilité culturelle en France de parler de racisme qu'on voit dans la reproduction, enfin dans, dans les réponses des étudiants, dans la composition des, des formations, j'ai envie de dire aussi dans la structure de l'université. Il y a aussi des personnes racialisées qui viennent nettoyer l'université, mais pas pour, ou pour, pour y passer quelques, quelques temps mais pas pour rester, et c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas penser parce qu'on ne peut pas le compter, puisque la race n'existe pas, on ne peut pas trouver des, des solutions institutionnelles parce qu'on a du mal à lutter collectivement, et on est dans un, co un contexte culturel qui nous empêche d'en parler, sauf à quelques exceptions rares, et à un prix personnel très important aussi. Euh, voilà. Deux commentaires brefs, parce qu'on est sur la conclusion. Euh, un, Effectivement, euh, la situation actuelle avec, bon, les, les, les attaques, il faut comprendre qu'elle est dans une conjoncture technologique différente. C'est qu'on a Twitter, on a Facebook, puis on a tous ces délires-là. Donc, il faut, ça veut dire qu'il faut aussi prendre conscience que quand un professeur se laisse aller sur Twitter, il qu'elle peut aussi réfléchisse avant d'écrire sur Twitter et qu'il tweete. Donc, Twitter, c'est un mode de pensée assez délirant euh, qu'il faut apprendre à contrôler, et même chose pour, euh, pour Facebook. Donc, quand on vit dans un monde technologique, parce que moi, je suis en socio des sciences, donc je dis, il faut être réflexif sur ça aussi. Par exemple, moi, je ne vais jamais là. Ce qu'on peut écrire contre Gingras sur Twitter, je m'en fous. Sur Facebook, je m'en fous. Donc, je dors très bien. Parce que si j'y allais, euh, hein, je serais fâché, etc. Donc, il y a une dizaine d'années, j'avais défini les réseaux pseudo-sociaux et, in fact, antisociaux. Comme des conversations de taverne à l'échelle globale. C'est ce que c'est. Or, si vous allez dans une. Moi, je ne vais pas dans une. J'allais pas dans une taverne parce que j'étais trop mal à l'aise de voir. Je n'ai jamais mis les pieds dans une taverne. Donc, je, il faut aussi être conscient qu'il y a des choses que si on dit hey, c'est un scandale. ben oui, mais <rire> c'est sûr, si vous vas dans une taverne, tu vas entendre des scandales. Donc, il faut faire euh, très attention. Je termine aussi sur une chose qu'on n'a pas eu le temps de, de discuter c'est quand on parle mets, de liberté académique, ça inclut la liberté pédagogique Et donc, c'est le professeur. Après, entre profs, on peut faire des suggestions, mais si on croit à la liberté académique, il y a aussi à la liberté pédagogique. Donc, on ne peut pas, nous, vous ou n'importe qui d'entre vous, dire « Ah, il faudrait que tu utilises pas le mot, il, il faudrait que tu dises le mot N ». Il y en a qui disent euh, N étoile, c'est leur choix dans la classe, mais ils ne peuvent pas imposer. Mais je pense que c'est un choix pédagogique erroné parce que les gens n'ont pas la culture qu'on a. Comme j'ai dit, on ne joue pas au scrabble. Les mots en N, il y en a plusieurs. Le mot « neuf », c'est un mot en N. Il hein? y a plein de mots en N. Quand on dit le mot en N, est-ce qu'on veut dire le mot « nègre » Il y en a qui ne comprendront pas. Donc, il faut faire de la pédagogie, comme vous avez dit, expliquer qu'en 1834, le mot « sauvage » n'a pas le sens qu'aujourd'hui. On est en 2022. Sinon, on abandonne notre pédagogie euh, et on ne va pas à l'université. Et les gens qui viennent à l'université sont de plus en plus diversifiés, ont un capital culturel souvent élémentaire. fait que si on a notre autonomie universitaire, il faut aussi décider. Dernière chose, c'est que je ne suis pas convaincu que les classes, comme d'ailleurs l'université, est une communauté. Le mot « communauté » qui est utilisé à tort et à travers, cache une, des luttes internes à l'université. Hein? Euh, par, par exemple, nous, euh, ça j'ai oublié de le, de le dire de, de, de tantôt, puis ça va exactement avec ce qu'on vient de dire, il y, a des, il y a une soixantaine de professeurs, un euh, peu diversifiés de, des universités, mais beaucoup plus des universités anglophones, peu importe, qui ont écrit une pétition, euh, fin avril, début mai, contre le projet de loi. C'est leur droit. Hein, c'est des profs, c'est des collègues. Dans mon département, eux sont contre. Je ne sais pour quelle raison. Mais je dis, bien oui, c'est correct. Tu as le droit d'être contre. Moi, je suis pour, Et je vais tout faire pour que la loi passe. Donc, il ne faut pas sous-estimer, parce que oui, oui, il y a le gouvernement, a, surtout en France avec la ministre, que, que, comme je dis, c'est des incompétents pour qu'une ministre de la Recherche demande au CNRS d'enquêter sur l'université, je veux dire, elle devrait démissionner, ça veut dire qu'elle ne sait, sait pas où elle est. Donc, ça, ça c'est clair. Mais dans l'université, il y a des diversités, et ceux qui sont contre la loi, ben, je dis, oui, c'est très bien, vous avez fait des pétitions, je pense que vos raisonnements sont... Des de sequitur c'est des, des faux raisonnements, c'est fondé sur des choses erronées. mais on en discute. Puis à la fin de la journée, donc, il y a un qui va gagner, hein? parce qu'on connaît pas une communauté unifiée. Si vous croyez que ça existe, des communautés unifiées, bien, ça va être une révolution en sociologie, parce que ça n'existe pas nulle part ailleurs. On peut le déplorer, mais ça n'existe pas. Donc, moi, je sais que j'ai des collègues qui sont mes, mes, mes adversaires, mais je ne suis pas en lutte avec eux, on mange ensemble, je dis oui, euh, tu es un gauchiste, je ne suis pas d'accord avec toi, tu es contre la loi parce que tu n'as pas compris que les recteurs ne te défendent pas. Et tu es, es aujourd'hui, je l'ai écrit dans le journal, un idiot utile des recteurs qui veulent que rien se passe. Et vous les appuyez objectivement. Donc là, on a une vraie lutte intellectuelle. Et ça, c'est la réalité, malheureusement, il y aura toujours des luttes comme ça. Et on espère que c'est les plus défenseur, justement, de l'autonomie, parce que c'est par l'autonomie qu'on va combattre ce que tu viens de dire. Tu l'as bien dit, c'est ton comité qui décide. c'est pas le recteur. Nous, au département d'histoire du CAM, on choisit nos étudiants. À l'UDM, ils choisissent leurs étudiants. C'est quoi le problème? C'est de vous assurer que ceux qui sont sur le comité, ben, ils choisissent ce que vous voulez. Hein? Donc, il faut aussi l'exercer, l'autonomie. Et la plupart des professeurs, chez nous, comme en Amérique, c'est une majorité silencieuse qui se plaignent en privé et qui font rien collectivement. Ça, j'ai mis l'exemple de ces affaires-là. Il faut qu'il y ait une action collective pour que les choses arrêtent. À l'Université d'Ottawa, lorsque le recteur a, a suspendu Verouchka Duval, moi, je peux vous dire qu'en dix minutes, si les profs s'étaient levés debout et auraient dit, toi, tu démissionnes, il aurait démissionné. Pourquoi? Parce qu'à Harvard, rappelez-vous de Larry Summers, président d'Harvard University, qui a dit une connerie quand il était président, il, il a dit oui, euh, il y a moins de femmes en sciences parce que femmes, les, les femmes ne comprennent pas les mathématiques. Il est président d'Harvard University. Qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? C'est simple. La faculté des arts et sciences a fait un vote de non-confiance puis on dit toi, tu vas, tu vas disparaître. Bien, il a démissionné à peu près, j'oublie le nombre de mois, deux, trois mois. On a une puissance, il faut savoir l'utiliser. Merci. Bon, bah écoutez, je remercie d'abord les collègues qui ont organisé l'atelier, qui se sont donné la peine de réunir ce panel tout à fait divers et intéressant. Je remercie toute l'assistance qui est venue et qui a participé. Et évidemment, remercier notre participant. Merci beaucoup. C'était à Renouveler.